Salut c'est Diddy ces derniers temps j'ai un peu sacrifié les lives sur ma chaîne pour pouvoir en faire pour le recondu stream. Le Recondu stream c'est beaucoup de lives avec des tas de streamers de gauche, 24 h 124 au début, en soutien à la grève reconductible contre la réforme des retraites et dans le but d'alimenter la caisse de grève. Aujourd'hui c'est en pause, mais le compte uTip pour donner pour la caisse de grève est toujours actif, je vous mets le lien en description de la vidéo. Normalement on s'était dit qu'on ne rediffusait pas les vidéos sur nos chaînes, mais j'ai eu plein de demandes et je trouve dommage qu'elles ne soient plus accessible. Il était prévu qu'elles soient rediffusées sur la chaîne YouTube du du Stream et quelques-unes d'entre elles ont été retransmises, mais ça se fait au compte goutte et franchement je ne suis pas sûr que les streams que j'ai faits seront retransmis un jour, alors j'ai décidé de les publier sur ma chaîne en attendant. Aujourd'hui je vous propose un live qu'on avait organisé avec Estonie sur l'histoire du clivage gauche-droite. Bon visionnage. Alors salut tout le monde, donc euh, bah, c'est mon deuxième stream pour le Recondu Stream et cette fois euh, j'ai invité... Estonie, donc euh, on n'a pas l'habitude ni lui ni moi de, de streamer sur Twitch, mais euh, on fait des trucs sur YouTube plutôt. Euh, voilà, donc moi c'est euh, ma chaîne c'est Dimitri l'esprit critique et euh, bah, la chaîne d'Estonie c'est Estonie, est Estonie. <rire> tout bêtement. Et donc bah, c'est de l'histoire et moi c'est plutôt philosophie politique. Et voilà, et donc euh, bah, on va vous faire euh, une petite discussion euh, tous les deux et puis en essayant d'interagir un peu avec vous sur l'histoire du clivage gauche-droite et sur aussi la définition du clivage gauche-droite, qui, qui va arriver en fait, de toute façon la question va, va se poser au fur et à mesure qu'on qu va raconter cette histoire. Et oui, je, je tiens quand même à préciser que euh, vous avez euh, avec vous, pour vous tenir compagnie, euh, deux personnes qui ont très peu dormi, <rire> donc on va essayer de garder quand même de l'énergie, mais <rire> on va faire ce qu'on peut. Euh, ah, c'est gentil, histoire plus philosophie politique, je bave à mort. Je voulais commencer par raconter donc bah, l'origine des mots gauche et droite en politique. C'est assez simple. C'est quand même pas courant pour des notions politiques comme ça qu'on ait une date aussi précise, mais on a une date super précise. Alors je l'ai pas retenu particulièrement <rire> précisément. Je sais pas si toi tu là, mais, mais bah, il y a... ça se joue à l'automne 89. On va dire à l'automne 1789. Voilà. Et donc c'est en France. Euh, pendant la Révolution française, et en fait, à ce moment-là, il se pose la question, donc euh, pour, pour euh, situer, dans la Révolution française, il y a bah, les gens qui sont contre euh, la Révolution, et, mais dans les gens qui sont pour, on n'en est pas vraiment à euh, vouloir une république et tout ça, à ce moment-là, c'est une monarchie euh, parlementaire. Et donc, bah, la question, c'est euh, de savoir si dans la constitution qu'on est en train de faire pour une monarchie parlementaire, le roi aura le droit de veto sur les décisions de, du Parlement ou pas. Et donc, bah, c'est à ce moment-là que les gens euh, se positionnent. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que les gens qui étaient pour le droit de veto du roi se disaient qu'ils euh, étaient pour, pour la défense du roi. Ils étaient euh, les alliés du roi. Ils étaient en fait ses bras droits. <rire> voilà. Et donc, ils se sont placés à sa droite. Enfin, en fait, à la droite du président de l'Assemblée, mais bon, pour eux, ça symbolisait le fait d'être à la droite du roi. Tu me dis, hein, si je dis les conneries. Hein. <rire> et puis, bah, du coup, par opposition, euh, ceux qui étaient opposés au droit de veto euh, pour le roi se sont mis à gauche. Et c'est le jour où donc sont nés euh, les mots gauche et droite en politique. Et en fait, à ce moment-là, il n'y avait pas tous les courants politiques qu'on connaît maintenant. Du coup, c'était très clair parce qu'en gros, la droite, c'était juste les gens qui étaient absolument contre tout ce que fait la Révolution. Et tout le reste, c'était la gauche. Et il y a un truc qui est rigolo, c'est que j'ai partagé sur Twitter récemment un truc que j'avais déjà mis dans des épisodes, qui est une image que j'ai trouvée sur un site royaliste, où ils montraient leur conception, enfin en tout cas de, de ce royaliste-là, sa conception du clivage gauche-droite. Et ce qui est de bien, c'est qu'en fait, elle est parfaite pour illustrer ce qu'était vraiment le clivage gauche-droite au moment de la fondation du, du clivage gauche-droite. Simplement, bon, c'est un peu dommage qu'il n'ait pas évolué depuis, mais pour l'époque, c'était plutôt relativement vrai. Donc, Je vais vous montrer ça parce que c'est rigolo. du coup. Pour... Donc, c'est cette image-là. Alors, Je précise que estonie regarde les images un peu en décalage parce qu'il regarde sur le stream, donc euh, il va falloir le temps qu'il qui la voit apparaître. Je la, je la sens venir, je la connais et je l'adore. <rire> parce que c'est... C'est extrêmement parfait finalement parce que oui, ça veut dire que le gars est resté coincé en 1789 quoi, c'est-à-dire que même à partir de 92, c'est déjà fini, c'est déjà c'est déjà plus valable. Et euh, le gars oui, il est encore vraiment dans euh, dans quelque chose qu'aujourd'hui plus personne à part quelques quelques extrémistes vraiment très extrémistes euh, applique quand même. Je pense qu'il y a même une bonne partie des monarchistes français aujourd'hui qui qui trouveraient ce, ce graphique trop exagéré. <rire> Oui, alors comme vous pouvez le voir, il euh, n'y a que le national-catholicisme et la monarchie de droit divin qui sont de droite. Et à gauche, on a tout le reste, donc en incluant le fascisme quand même, hein, qui est donc euh, de gauche, en incluant bon, le libéralisme. Euh, voilà. Vous voyez qu'on a des, des petits signes aussi euh, donc, qui nous indiquent que le nazisme aussi, euh, et puis toutes les religions qui ne sont pas catholiques, hein, voilà, euh, qui sont de gauche la franc-maçonnerie, euh, voilà. Et effectivement, nous avons Dark Maul à gauche. Alors bon, je pense que c'était pour représenter le diable, mais c'est vrai qu'il ressemble à Dark Maul. Et un truc qui est intéressant euh, dedans, parce que ça aussi, c'est assez vrai pour, euh, pour l'époque, c'est que euh, vous voyez qu'il euh, justifie le fait de se dire de droite par une citation de la Bible, qui dit « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Et en fait, ça c'est une citation dans la Bible, mais en fait on peut en trouver plein, des citations religieuses, mais même en dehors de la religion, et même en fait dans d'autres religions et dans plein de cultures, qui euh, assimilent la droite à ce qui est bien, et la gauche à ce qui est pas bien, en fait, pour faire simple. Avec l'idée, en, en gros, c'est la symbolique, elle vient tout bêtement du fait que bah, chez tous les humains, euh, à ce qu'on sache, il y a une majorité de droitiers. Et que bah, du coup, euh, la main droite, c'est celle en qui on fait confiance, c'est celle sur laquelle on peut compter. Et donc, bah, d'où la symbolique de euh, « le bras droit de quelqu'un, c'est son homme de confiance euh, ». Voilà. Et du coup, bah, ça se ressent dans la religion aussi. Et donc, bah, Jésus, il place à sa droite les gens bien. Et du coup, bah, les, la, les gens qui étaient pour le droit de veto du roi, pour être les gens bien et pour défendre l'autorité divine et l'autorité du, du roi, bah, ils se sont dit qu'il fallait qu'ils se place à sa, à sa droite. Donc, c'est de là que vient la, le, la symbolique. Et c'est le truc qui est intéressant, c'est que, ça s'est répandu assez, assez vite alors je sais pas à partir de quand je pense que c'est plus à partir de la Troisième République que ça s'est répandu dans d'autres pays si je dis pas de bêtises c'est-à-dire qu'en fait, ce, ce clivage-là, en France, la notion de gauche et de droite avait pas forcément trop d'intérêt pendant le XIXe siècle, parce que finalement, le vrai combat, c'était entre royalistes et républicains, et donc finalement, la gauche, c'était les républicains qui n'étaient pas au pouvoir, et la droite, c'était les royalistes qui étaient au pouvoir. Et à partir du moment où, dans les années 1880, la Troisième République est devenue républicaine, puisqu'elle n'était pas pendant les, les dix premières années, à partir de ce moment-là, il y a commencé à y avoir des républicains conservateurs, et donc des républicains de droite, et là, ça a commencé à générer tout un tas de, de problèmes, finalement, euh, pratiques. Et c'est à ce moment-là qu'il a fallu utiliser les termes de, de gauche et de droite. Et que ça a commencé à se répandre un petit peu ensuite euh, à l'étranger aussi. Soit parce que tout un tas de systèmes politiques ont quand même pas mal tirer leur inspiration de la France hein, sur un tas de, de, de, de sujets, de la Révolution Française notamment, euh, mais aussi souvent c'était des systèmes qui avaient leurs propres mots pour désigner ces, ces tendances-là, hein. les, les Britanniques qui opposaient euh, libéraux et conservateurs, puis plus tard les travaillistes et les conservateurs, c'est exactement ça aussi. Mmh. Donc euh, c'est d'ailleurs un, un point qui est significatif, je pense qu'on y reviendra plus tard, mais en France c'est on utilise ces mots aussi parce que c'est finalement très mal vu de s'assumer conservateur. Déjà, ça a longtemps été très mal vu de s'assumer de droite. Jusqu'à Sarkozy, qui a osé se, se dire de droite décomplexé, mais jusque-là, c'était très très mal très très mal perçu, et les, les gens de droite refusaient de dire qu'ils étaient de droite. Donc, déjà, c'est intéressant, ce, ce graphique-là aussi, euh, qui montre des gens qui, au contraire, jouent sur le fait d'être les seuls vraiment de droite, et les seuls qui, du coup, seraient les bons de droite. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est un contre-courant de, de tout un tas de gens, au contraire, qui essaient de se dire « Non, non, mais nous, on n'est pas de droite ou de gauche, on est, on est dans le vide, on, est, on représente tout le monde et tout ça. Donc, euh, ça c'est déjà super intéressant, je trouve, de voir ben, qui assume. En, en fait, moi, le, euh, ce parti pris d'expérience, de, d'avoir discuté quand même avec pas mal de gens de, de toutes sortes de courants politiques, il euh, y a plein, enfin, la plupart des courants de droite euh, ont des raisons euh, de ne pas vouloir se dire de droite, mais ceux qui y assument le plus souvent, c'est quand même sou, souvent les réactionnaires, justement. Bah sans doute parce que c'est quand même eux qui ont décidé de, de s'identifier de comme ça au départ à la Révolution française quand même. C'était quand même eux à la base qui étaient vraiment la droite. Et je trouve qu'il y a moins souvent euh, chez les réactionnaires que chez tous les autres courants de la droite, cette volonté de dire non, non, mais on n'est pas vraiment de droite, on n'est ni droite ni gauche, ou on est et de droite et de gauche. Ou, euh oui, puis d'ailleurs, il y a une inversion maintenant qui commence à se produire, j'ai l'impression, malheureusement, c'est-à-dire que on a des gens qui commencent à avoir honte de se dire de gauche et à essayer de cacher ça, parce qu'il faut réunir, et donc il faut réunir, quitte à, quitte à ne pas trop insister là-dessus, ce qui est un autre problème, mais qui est d'ailleurs aussi significatif de, de l'évolution, je pense, du, du jeu politique, mais ça, ça va être aussi, je pense, ouais. le sujet de... de... Complètement. Bah, du coup, oui, on va, on va voir euh, la, comment, ça évolue depuis, euh, comment ça a évolué de, depuis 1789. Juste, du coup, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que, alors ça, c'est une hypothèse que je fais personnellement, c'est que, outre euh, l'influence euh, politique de la France euh, et, du, et des différents systèmes politiques de la France euh, dans le monde, euh, outre euh, la colonisation, évidemment, qui a aussi euh, répandu euh, la culture euh, euh, française, Outre euh, aussi l'importance qu'a pris la révolution française dans l'imaginaire politique de pas mal de, de pays, je pense qu'un des trucs qui a aidé aussi à ce que d'autres pays comprennent le concept de gauche et de droite, alors que eux n'avaient jamais eu à voter sur le droit de veto de leur roi, par exemple, c'est peut-être le, le côté symbolique justement qui est assez universel de... Euh, et qu'on retrouve donc dans des tas de religions, dans des tas de trucs et tout, où euh, vraiment, on, on sait que euh, la droite, c'est ce la main de confiance. Donc, du coup, il y a une espèce de symbolique de... On met à, à sa droite euh, les gens de confiance et tout. Et comme c'est le pouvoir qui place les, les gens, bah, c'est les gens qui... Qui sont les gens de confiance du pouvoir, quoi. Les, parce que les, le concept de bras droit, bon, c'est un truc qui a, qui a toujours un rapport avec quelqu'un de pouvoir, quoi. Enfin, c'est pas des gens comme toi et moi qui avons des bras droits. C'est genre des, je sais pas, des, des politiques, des, euh, des riches. Bon, c'était une hypothèse que je fais. Mais donc, on va re, re, se lancer quand même dans l'évolution. Dans donc, du coup, on va cacher cette image magnifique. Et... avant d'en finir avec cette image, moi, je voudrais quand même ouais. ah, d'accord un alors dernier va... truc là-dessus. Sur le rapport, justement, de cette droite réactionnaire à la religion, qui est quand même quelque chose de fondateur pour comprendre tout ce qu'on va raconter. Mmh. C'est vraiment que jusqu'à la fin du 19e siècle, la pratique de la religion catholique est très très très, en tout cas sa théorie pour beaucoup, et notamment pour la papauté, est très très très, très réactionnaire, dans le sens où, pour résumer d'ailleurs, vous voyez les... Les droits de l'homme sont considérés là dans le graphique comme étant super mal de, de, de gauche, hein, alors que bon, euh, du côté de, de la droite, il y a au contraire euh, le fait de, de se souvenir du péché originel, de se sacrifier, de se fier aux hiérarchies, d'attendre le paradis céleste, d'aimer Dieu jusqu'au mépris de soi, et ainsi de suite, parce que euh, finalement il y a cette idée qui est un peu la, la fondation de la société d'Ancien Régime, si on caricature, hein, c'est que finalement Dieu vous a mis à une place, et que du coup vous n'avez pas à vouloir en changer, puisque que si vous voulez changer de place, c'est que vous remettez en cause ce que Dieu a voulu pour vous. Donc si Dieu a voulu pour vous que vous soyez un bouzeux qui meurt à 20 ans parce qu'il y a eu une famine, eh c'est Dieu qui a choisi ça, vous pouvez pas le critiquer d'une certaine manière. Donc, Éventuellement, on peut essayer de, de, de, de compenser un petit peu certaines inégalités en faisant la charité, mais euh, il faut pas aller jusqu'à refonder le système, puisque le système, c'est Dieu qui l'a voulu d'une certaine manière. Et donc ça, c'est super important à, à comprendre parce que c'est ce qui va modeler une bonne partie de la pensée politique réactionnaire pendant le XIXe siècle, et qui continue à modeler une partie aujourd'hui encore, mais moins, euh, moins violemment, puisque la, la droite s'est pas mal diversifiée, s'est pas mal éloignée en partie de la, la religion, mais ça reste quelque chose à, à garder en tête. Alors, pour la suite, je vais utiliser, euh, donc je vais cacher ce, ce graphique, On va utiliser ça, alors euh, pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous avez déjà vu... Euh... Ce graphique, bon, en, là, il est très simplifié. C'est un graphique que, que j'ai fait pour un épisode qui s'appelle « La politique par les jeux de rôle ». Je vous mettrai le lien tout à l'heure. C'est un graphique qu'on peut personnaliser, modifier, faire plusieurs axes et tout ça. Et là, on va s'en servir pour manipuler un peu ça. Donc là, en fait, on a à peu près à quoi ressemblait le clivage gauche-droite au moment de la Révolution. C'est-à-dire on a plus ou moins trois camps. On a les réactionnaires. J'ai mis légitimisme parce que ce sera plus tard qu'on les appellera comme ça. Donc les réactionnaires qui sont contre absolument tout dans la Révolution française, qui se définissent donc comme de droite. Et puis à gauche, euh, au moment du vote euh, sur le droit de veto du roi, il faut dire que globalement, les positions de la gauche, ça n'allait pas tellement plus loin que ce qu'on appellerait aujourd'hui des libéraux, quoi. C'est vraiment. Euh, la grande majorité c'était ça, et il y avait quelques républicains euh, pas très affirmés, mais. Euh ben, C'est-à-dire que de toute façon, quand on n'a pas déjà les libertés de base, quand on a affaire à une société d'ordre ou de toute façon euh, la mobilité sociale est très limitée par la nature. C'est même pas les, les structures qui font que il y, y a des blocages. C'est vraiment la nature. On a décidé que il y avait des gens qui ne devaient pas forcément bouger ou que ça devait être difficile de bouger d'un endroit à un autre. Ben, C'est difficile de penser tout le reste, le progrès social et ainsi de suite, quand il n'y a difficilement une liberté d'expression euh, quand il y a des, tout un, un tas de catégories de la population qui sont marginalisées et ainsi de suite donc euh, forcément les positions plus radicales sur l'abolition de la propriété privée ou ce genre de choses c'est pas envisageable à une époque où déjà l'accession à la propriété euh, pour euh, une grande majorité des Français, par exemple, c'est pas possible, parce qu'une grande majorité des paysans, enfin, une écrasante, écrasante majorité des paysans à la Révolution française euh, travaillent sur des terres qui appartiennent à des seigneurs, à l'église, à des propriétaires, et ainsi de suite. Et euh, c'est quelque chose qui va être long à faire évoluer, donc euh, arriver ensuite de ça à la propriété euh, des moyens de production, enfin, la co collectivisation des moyens de production, ça demande encore un certain temps. Quoi. oui. Alors bon je vois plein de messages. Alors déjà euh, merci à Kis euh, non, isn't Tony isn't pour les, les 20 euros. N'oubliez pas de donner. Hein. Je, si nous on oublie de vous dire de donner, il ne faut pas que vous oubliez de donner pour autant quand même, parce que voilà, il y a la caisse de grève alimentée. Et alors je vois plein de, de messages, je vais essayer de répondre vite fait. Euh, la version 3D, c'est pour plus tard, euh, ben, je vais vous la montrer à la fin, là, euh, la, la version 3D, parce qu'on va compliquer les choses au fur et à mesure. Euh, oui, pourquoi pas avoir mis euh, l'orléanisme Effectivement, l'orléanisme, c'est plus tard. Et puis, euh, je vais vous dire, je, là, il y a plein de choses qu'on peut modifier sur euh, mon interface de graphique, mais je ne peux pas modifier les noms des idéologies. Donc euh, voilà, j'ai gardé euh, les titres tels quels. Donc oui, euh, au début, il y a euh, les libéraux. Alors, il faut savoir que les, les libéraux, pendant très, très, très, très, très longtemps, contrairement à ce qu'ils peuvent essayer de dire maintenant, à s'identifier comme étant les plus grands défenseurs de euh, la démocratie et tout ça, ils disaient clairement qu'ils étaient contre la démocratie. Il faut, faut dire qu'à l'époque, la démocratie, ça voulait dire la démocratie directe. Et en fait, les seuls qui défendaient la démocratie, c'était des gens qui étaient parmi les républicains. On va dire les républicains les, les plus radicaux euh, voulaient la démocratie, c'est-à-dire la démocratie directe. Mais bon, euh, ceux-là, ils n'étaient carrément pas dans les premières assemblées. Et les libéraux, ils étaient monarchistes aussi, en fait, comme les réactionnaires. Et c'est pour ça que même quand les libéraux sont passés à droite, euh, c'est assez vite, du coup, à partir de là, le clivage gauche-droite, c'était le clivage euh, royaliste euh, contre républicain. Puisqu'il bah, y avait les réactionnaires et les libéraux qui n'étaient pas, pas du tout d'accord sur tout, mais qui étaient quand même d'accord pour la monarchie et qui constituaient la droite modérée pour les libéraux et la droite... Euh, pas radical, je, on ne disait pas encore extrême droite, mais voilà, pour, euh, pour les réactionnaires. Et non seulement ils étaient pour euh, la, la monarchie, alors ils étaient pour une monarchie parlementaire, donc avec quand même euh, du pouvoir donné euh, au Parlement, mais le Parlement, il devait être euh, élu. Donc déjà, s'il était élu, ce n'était pas de la démocratie directe, mais en plus, il fallait que ce soit le suffrage censitaire. Donc, euh, c'est-à-dire même pas pour que tout le monde ait le droit de vote. Le droit de vote était réservé aux propriétaires euh, qui payaient un certain montant d'impôts. Et il fallait euh, être propriétaire et payer un montant d'impôts encore plus élevé pour euh, avoir le droit de se présenter aux élections. Donc, voilà, le, les libéraux, à la base, c'était ça. Et euh, pour ma part, je considère qu'en fait, ils ne sont jamais reniés ça, c'est qu'ils se sont adaptés en voyant que c'était plus possible de réclamer le suffrage censitaire ou la monarchie euh, et en se disant bon finalement on arrive quand même à nos fins parce que même sans le suffrage censitaire bah il n'y a quand même que des riches qui sont élus donc <rire> finalement peut-être même que c'est plus vicieux que ça dans le sens où finalement ce qui se passe à l'usage à la fin du XXe siècle mais c'est quelque chose dont certains conservateurs voire réactionnaires c'est quelque chose qu'ils qu ont déjà senti dès le début du siècle c'est qu'en fait le suffrage universel au moins masculin, à l'époque personne ne parle trop de féminin, euh, c'est finalement un outil qui peut être pratique à partir du moment où ce sont les élites locales qui guident un petit peu le vote, parce que aujourd'hui, on est influencé par les médias pour voter, ce sont les médias qui vous présentent quels sont les présidentielles possibles, Monsieur Trouduc euh, qui vient de nulle part, euh, peut pas débarquer comme ça et dire euh, « bon oh, bah moi je me présente » et d'un coup avoir le même budget de campagne que Macron. Mais euh, déjà à l'époque en fait c'est le même problème, on va voter, on vote collectivement, souvent on se déplace d'un village vers le village plus gros où on va voter, et ainsi de suite. On arrive en groupe, pendant longtemps on vote même pas dans l'isoloir, le vote c'est un vote public. Donc ça devient tout ça fait qu'il y a des démarches très collectives, et que, par exemple quand on dit que dans les familles il n'y a que les hommes qui ont le droit de vote, et tout ça, mais des fois c'est vrai que la voix de, de l'homme qui vote peut représenter sa famille plus largement, voire celle de son entourage, enfin, un homme riche qui vote, enfin un homme moyennement riche qui vote, on va dire, à cette époque, dans le cadre du suffrage censitaire, tenter quand même la somme de débats qui ont été plus larges, justement parce que euh, on débat pas mal dans ces questions-là et on s'influence beaucoup. Mais l'effet le, pervers de tout ça, c'est que du coup, il faut vraiment en vouloir pour voter contre la tendance euh, la plus favorisée dans un coin. Puisque forcément, quand le vote est public, si vous êtes le rabat-joie qui ne vote pas comme les autres, ben, c'est compliqué à assumer ensuite, du point, de, euh, du point de vue de la communauté, du point de vue de tout ça, surtout dans des petits villages où des fois, en plus, on, euh, dans les élections, de, les premières élections au suffrage universel en 1848, on a des espèces de bastons entre villages au, au niveau du bureau de vote, parce qu'ils se tapent dessus pour savoir qui votera les premiers, enfin, il y a des énorme donc tout ça c'est vraiment des, des phénomènes qui ont qui jouent là dedans et qui font qu'on se rend compte que bah, le maire euh, le curé le châtelain du coin peuvent beaucoup influencer la politique locale peut beaucoup influencer euh, pour qui vont voter les gens et donc finalement le suffrage universel c'est pas plus mal parce que les gens ont l'impression d'avoir eu leur mot à dire et donc ça rend beaucoup plus légitime le pouvoir élu puisqu'il a été élu par plus de monde alors qu'en fait, euh, le vote a été très guidé. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a notamment été très utilisé par De Gaulle pour fonder la Ve République, c'est-à-dire cette idée que puisque le président est le seul qui est élu par tout le monde, bah c'est lui le chef et que personne n'a le droit de le discuter. Oh, on, on fait, <rire> on va essayer de rester sur une chronologie un peu parce que là, on, fait de... on parle de beaucoup de choses à la fois dans, dans toute l'histoire. On va avoir l'occasion de reparler de De Gaulle tout à l'heure, je pense. Euh, donc oui, déjà, je, je ben, remercie à Gabriel Revenant pour les 10 euros, merci à Théo pour les 7 euros. Pour les libéraux, je voulais aussi souligner un autre truc, c'est que euh, sur le fait qu'ils n'ont pas euh, renié cette idée de, du suffrage censitaire, pour moi, en fait, le suffrage censitaire, la logique, c'est qu'ils considèrent que les gens légitimes pour, euh, pour gouverner, c'est les gens qui possèdent du capital, et pour les, les impôts, la logique que, que donnait CIS, par exemple, pour défendre le suffrage censitaire, c'est que euh, si on paye des impôts, en fait, c'est comme si on achetait des actions de l'État. Et donc on est propriétaire d'une partie de l'État, donc c'est nous qui sommes légitimes pour décider ce que l'État fera. Quoi. Et les gens qui ne qui payent pas d'impôts, bah, ils ne sont pas légitimes à décider puisqu'ils n'ont pas d'action de l'État. Et ça, ça renvoie à ce qui est toujours la norme actuellement. Ils ont renoncé au suffrage censitaire dans les élections euh, politiques, mais actuellement dans l'économie, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est une voix par action et pas une voix par personne comme c'est comme en démocratie. Et ça semble encore légitime à plein de gens, tout le monde trouve ça normal que dans les entreprises, la capacité à décider de ce que fera l'entreprise, c'est proportionnel à la proportion de l'entreprise que tu possèdes. quoi. Ça, du coup, euh, pour moi, c'est un signe qu'il n'y a pas eu vraiment de changement, finalement, dans, dans le fond de l'idéologie euh, libérale. C'est juste qu'ils ont dû reculer sur le plan des institutions et avec toutes tout les nuances que, que tu as données qui font que, de toute façon, ce n'est pas tant un recul que ça, de toute façon. Aussi, je pense qu'il y a un autre point, c'est que la, la philosophie qui guide le suffrage censitaire, c'est aussi cette idée que pour participer à la construction de l'État, à sa direction et ainsi de suite, il faut avoir prouvé qu'on en est capable. Et dans l'optique du 19e siècle, mais qui est encore finalement celle d'aujourd'hui, on prouve qu'on en est capable en ayant servi le pays, soit par l'économie, ça c'est le grand trip au 19e siècle, parce que le pays s'industrialise, il y a de plus en plus de créations, d'entreprises, de choses comme ça. Donc c'est ça qui permet de se mettre en valeur. Mais il y a aussi tout un débat, et on introduit ce qu'on appelle les capacités, pour par exemple des professeurs qui sont moins riches que les autres, puissent quand même voter, même s'ils sont sous le seuil d'impôts et tout ça. Donc il y a vraiment cette idée que finalement, ça doit être une élite, qui est quand même plutôt euh, dans l'intellectuel, pas, pas que dans le pas que dans le financier. Et ça, c'est quelque chose qui a profondément marqué notre rapport à la politique, parce qu'aujourd'hui encore, combien de personnes considèrent que finalement, euh, elles sont pas trop aptes à donner leur avis en politique, qu'elles sont pas compétentes et que les députés savent mieux et que euh, les... les... Enfin, ceux qui nous dirigent savent mieux, sauf qu'en fait, quand on regarde le niveau de conneries que peuvent dire la plupart de nos députés aujourd'hui, alors la dernière mouture qu'on a eue qu avec En Marche est particulièrement mode là-dessus, bon, bah, on peut en douter, mais en fait, il y a plein de gens, y compris des gens euh, qui ont un certain bagage culturel, qui se disent « non, on n'est on, on pas du tout au niveau euh, par rapport à ceux qui nous dirigent, et c'est eux euh... qui doivent nous diriger parce qu'ils sont malins ». J'ai même eu l'occasion de remarquer plusieurs fois que malheureusement, même des gens qui contestent le pouvoir euh, actuel, qui sont anti-libéraux et tout ça, valide l'idée que euh, les gens qui nous dirigent sont forcément plus intelligents que nous. Alors que moi, enfin moi, j'ai plutôt tendance à trouver qu'ils sont souvent cons, en fait. Mais bon, voilà. <rire> Mais c euh, je vais finir pour décrire un peu les républicains ou donc on appellera plus ou moins le radicalisme euh, plus tard, même si c'est plus une partie des républicains. Il faut dire que les républicains ils n'avaient pas beaucoup de force au tout début de la Révolution. Ça a augmenté au fur et à mesure des années de la Révolution. Mais surtout, ça représente un spectre finalement gigantesque par rapport aux idées politiques qu'on connaît maintenant et les différentes euh, idéologies. Parce qu'en fait, les républicains, ça va de gens qui euh, simplement veulent une république, c'est-à-dire juste ils ne veulent pas droit. Mais après, ils sont tout à fait pour euh, une république euh, conservatrice avec euh, suffrage censitaire, euh, tout ça. Jusqu'à des gens comme euh, Gracchus Babeuf, euh, un petit peu dans les années qui suivent, euh, qui en fait est considéré comme un précurseur du, du communisme et de l'anarchisme, c'est-à-dire que lui, il était vraiment, il se définissait comme républicain parce que les termes anarchiste, communiste, socialiste n'existaient pas encore, mais n'empêche que ce qu'il voulait, c'était euh, l'abolition de la propriété privée le partage des richesses et la démocratie directe, qui s'appelait juste démocratie à l'époque. Et tout ce qu'ils trouvaient à dire pour, à l'époque, avec les mots de l'époque, pour dire qu'il était beaucoup plus radical que les autres qui se disaient républicains, c'est de dire qu'il était démocrate. C'était ça, le mot le plus radical qu'ils avaient, c'était dire « je suis démocrate, vous, vous êtes républicain », c'est un mot flou, moi aussi je suis républicain, mais moi je suis plus précis, je suis républicain et démocrate. Et ça, quand ils disaient ça à l'époque, vous lisez le, le programme « de La conjuration des égaux » de Gracchus-Babeuf, bah c'est à peu près de l'anarchisme en fait. Donc il ne faut pas penser que parce qu'il y avait ces, que ces trois idéologies-là, les idées qu'on connaît actuellement n'étaient pas du tout présentes. Il y avait des choses quasiment aussi radicales, simplement. Tout ça était regroupé dans le vague nom de, de républicains. Et c'est avec ce qu'on <rire> va vous raconter, parce qu'on va essayer d'avancer un peu, euh, que, euh, petit à petit, il a fallu se différencier au sein de toute cette mouvance euh, pour se dire, ah bah non, finalement, euh, on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec les autres Républicains, on va se trouver d'autres noms, nous. <rire> voilà. Si, si, si. Ça te va, comment je raconte Je ne sais pas si... Ouais, ouais, pour l'instant, ça va. <rire> euh, merci à Bibozard pour les 6 euros. Alors, donc, très vite, euh, qu'est-ce qui arrive après euh, Les réactionnaires libéraux euh, radicaux... Est-ce qu'on peut dire que la différenciation entre réaction et conservatisme, ça se fait tout de suite ou ça se fait plus tard Parce que moi, j'ai tendance à penser qu'au début, c'était un peu des termes interchangeables et puis que petit à petit... Il y a eu le fait que les conservateurs, c'était quand même des gens qui acceptaient certaines avancées récentes du progressisme, mais toujours en freinant pour qu'il n'y en ait pas de nouvelles, mais du coup qui sont moins radicaux que les réactionnaires, parce qu'ils ne sont pas jusqu'à revenir en arrière sur absolument tous les acquis non plus. Pour moi, pour répondre à cette question, je pense que déjà il faut revenir à ce qui se passe à la fin de la Révolution, c'est-à-dire Bonaparte qui devient Napoléon Ier et qui essaie de constituer, on va dire, une espèce de, de synthèse qui satisfasse les libéraux, mais tout en donnant des gages à des légitimistes, euh, voire à certains des réactionnaires euh, qui veulent bien s'adapter à l'ensemble. Alors évidemment, vous avez des gens qui reviennent du coup en France, des gens qui étaient partis pendant la Révolution, et qui finalement se disent bon allez, on va pouvoir faire cette synthèse. Il y en a d'autres qui la refusent, qui restent auprès du futur Louis XVIII à l'étranger. Et donc pendant ces années-là, il y a aussi ce, ce flou un petit peu artistique où tout un tas de gens différents se rejoignent parce que finalement dans le bonapartisme, on, on peut retrouver des gens qui viennent du républicanisme et qui se satisfont finalement du, du système tel qu'il est même si euh, même si c'est redevenu une monarchie mais bon, qui acceptent qu'on garde les formes et puis qu'on fasse comme si. On retrouve des gens qui sont tout à fait satisfaits juste avec le système tel qu'il est, et qui sont très contents qu'il y ait un exécutif fort, et ce genre de choses. Puis on retrouve des gens, des anciens monarchistes, qui se disent, bon bah, il n'y aura pas forcément beaucoup de chances que la monarchie revienne tout de suite. Euh, Napoléon, c'est pas pire qu'autre chose, on va se fier à ça. Donc il y a cette espèce de, de synthèse-là qui se fait, puis en 1814, Napoléon tombe, et un petit peu.. Euh, parachuté de nulle part, arrive Louis XVIII, donc le petit frère de Louis XVI, euh, qui revient, mais euh, il n'est même pas trop légitime aux yeux des puissances étrangères qui ont foutu Napoléon par terre, c'est un petit peu compliqué sa façon d'arriver, il y a une partie des Français qui évidemment ne peuvent pas le saquer, Napoléon d'un autre côté est très impopulaire, puisque la guerre s'est très mal finie, et que du coup ben, ça a fait souffrir pas mal de monde, et donc euh, il y a ce côté finalement où euh, Louis XVIII, lui, essaie d'adopter une position un petit peu médiane, c'est-à-dire... Euh, pas être totalement du côté des libéraux non plus, qu'ils n'aiment pas, mais pas aller du côté des réactionnaires, les plus réactionnaires qui voudraient revenir à l'Ancien Régime, parce que ceux-là, ils vont refoutre le pays dans une guerre civile, en fait, ils vont vouloir aller trop loin. Et donc ils se retrouvent un petit peu coincés entre les deux à essayer de faire quelque chose qui soit un entre-deux, alors après il y a des mouvements de balancier politique, il a notamment son petit frère qui va devenir Charles X après, qui lui est beaucoup plus à droite dans ses prises de position, qui est beaucoup plus réactionnaire, très catholique notamment, et qui essaie de guider le truc vers la droite, lui essaie de faire un peu plus de compromis, puis quand les compromis vont pas assez loin, ça commence à recasser du, de, du côté des libéraux, voire des, des potentiels républicains, donc... Tout ça euh, fait que pendant ce qu'on appelle la restauration de 1814 à 1830, on voit déjà arriver ces, ces tendances-là, c'est-à-dire d'un côté ceux qu'on appelle les ultras, qui sont vraiment des monarchistes euh, qui voudraient revenir dans l'idéal à ce qu'il y avait avant, et donc euh, là, clairement, on est dans, dans ce que tu as nommé réactionnaire ici, ouais. et puis on a ensuite ceux qu'on appelle plutôt les libéraux, mais après, il y, y a tout un tas de tendances là aussi, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui voudraient aller encore un peu plus loin que ce que leur accorde la, la charte, c'est-à-dire la constitution de l'époque, et il y en a qui trouvent que la charte, tant qu'on la respecte, ça va très bien. Ce qui se passe en 1830, c'est que Charles X, donc euh, le nouveau roi, euh, qui veut aller beaucoup plus loin dans la réaction, finit par s'en prendre à certaines libertés, notamment les libertés de la presse, ce qui ne passe pas du tout aux yeux des libéraux, et du coup, c'est à ce moment-là qu'ils sautent. Ils sautent à la fois par l'action de gens plus radicaux qui auraient bien aimé mettre en place une république, ça pour eux, ça ne marche pas, euh, et de libéraux qui, eux, veulent juste, on va dire, sauver la charte de 1814, en l'amendant légèrement pour qu'il n'y ait plus de nouveaux Charles X qui puisse refaire le même genre de. le même. Quoi. Il faut protéger, on va dire, la monarchie contre son roi. Et donc, euh, à ce moment-là, il y a une révolution. Mais Louis-Philippe sur le trône, c'est un cousin de, de la branche, quelqu'un qui est plutôt attaché aux idées libérales, on va dire, même s'il est plutôt de droite dans les, parmi les libéraux. Et à partir de ce moment-là, justement, on a un nouveau gouvernement, un nouveau régime qui apparaît, où là, les tendances vont être différentes, c'est-à-dire que les réactionnaires, maintenant, ceux qui sont adeptes de la branche de Charles X, se retrouvent dans l'opposition, voire hors du régime, puisque leurs prétendants sont marginalisés, qu'ils doivent faire des rébellions pour essayer de revenir sur le trône, ça marche pas, ils sont un peu dans la galère. Et puis, euh, du coup, ceux qui deviennent vraiment la force conservatrice, bah, c'est ceux qui sont fidèles au nouveau roi Louis-Philippe, qui veulent que maintenant les choses s'arrêtent. On a fait la révolution, on a sauvé le régime, et maintenant on ne va pas plus loin, on, on arrête. Bonjour. Et il y a à côté d'autres libéraux qui, eux, voudraient quand même aller encore un petit peu plus loin, mais pas trop. Puis il y a des républicains qui, eux, veulent carrément euh, continuer à faire sauter le régime, mais qui sont encore euh, marginaux à ce moment-là. Bon, alors du coup, euh, le, le truc avec le conservatisme, ce qui est compliqué, c'est une, une idéologie qui change beaucoup de contenu, j'ai l'impression, avec le temps, puisque c'est en gros euh, les gens qui, à l'heure actuelle, considèrent qu'il faut garder les choses en l'état et s'opposer à des nouveaux changements. Quoi. Mais du coup, bah, suivant l'époque, ce n'est pas les mêmes changements auxquels ils s'opposent et ce n'est pas les, le même état des choses actuelles qu'ils veulent conserver. Euh, C'est-à-dire que c'est le devenir de tout le monde, en fait, dans l'idéal, euh, oui. on devrait tous aspirer à devenir conservateur, puisque le jour où tu deviens conservateur, c'est que tu as obtenu ce que tu voulais. Oui, c'est sûr. Mais après, bon, et... n'empêche qu'au euh, sein de la droite, il euh, y a des gens qui se disent conservateurs pour se différencier des libéraux ou des réactionnaires et tout ça. Donc, je pense qu'il y a quand même une une tentative d'avoir une identité idéologique, même si effectivement, je pense que c'est la plus floue à droite. Quoi. Bon. Et du coup, ouais, le bonapartisme, euh, là, on est passé dessus euh, assez vite. Le truc qui est intéressant avec le bonapartisme, c'est que c'est euh, un peu l'origine, quand même, genre à peine dix ans euh, après euh, avoir inventé le clivage gauche-droite, c'est la tentative, la première fois, de dire que non, mais tout ça, c'est un faux clivage. Il faut passer au-dessus des clivages et réunir tout le monde. Alors, vu que, comme on disait, le clivage gauche-droite, à ce moment-là, il faisait doublon avec le clivage monarchiste-républicain. Du coup, il n'avait pas besoin de dire on va dépasser le clivage gauche-droite. Mais il disait plus ou moins qu'on allait dépasser le clivage entre les monarchistes et les républicains. Oui, et puis c'est surtout mmh. qu'il faut, faut voir aussi que Bonaparte, il arrive au bon moment, dans un sens, parce que, entre Attends, juste une seconde, pas... je, je laissais passer, mais on a quand même eu un don de 103 euros de Azure, donc euh, merci beaucoup. À... Azure et constante, Constance, Constance euh, Bornat Wright, euh, un don de 15 euros, donc euh, merci. Pardon, je te lance. Alors ouais, ce que je, ce que je disais donc, c'est que Bonaparte arrive au beau moment puisque en fait, euh, les républicains, enfin toutes les, toutes les tendances de gauche, quoi, Robespierre, Danton, euh, les Hébertistes, tout ce que vous voulez, allez regarder ma série sur la Révolution euh, si vous voulez comprendre tout ça. Bon, toutes ces tendances-là sont trucidées les unes les autres finalement. Donc euh, ceux qui restent, euh, soit ils en ont marre parce qu'ils sont complètement désabusés, euh, soit donc euh, soit ils lâchent tout soit ils se marginalisent, soit ils se disent que finalement ils ont juste envie de, de quelque chose d'un peu tranquille et que s'il y a un régime qui peut faire vaguement consensus ce sera cool. Et c'est la même chose du côté des monarchistes puisque déjà à la fin de la Révolution, les monarchistes à partir de la mort de Louis XVI commencent à se taper dessus pour savoir quel roi il faut faire revenir comment et ainsi de suite. Donc eux non plus ils, a, ils essaient, hein, ils essaient de faire des trucs et en 1789, juste avant l'arrivée de Bonaparte, ils sont pas loin du tout de réussir à faire quelque chose pour remettre des rois sur le trône le problème c'est qu'ils savent pas ce qu'ils veulent, ils savent pas quel monarchie veulent, ils sont même pas toujours d'accord sur qui ils veulent sur le trône déjà à l'époque. Donc finalement, eux aussi, il euh, bon, bah, y en a certains qui restent dans leur position euh, très tranchée à l'étranger, il y en a d'autres qui rentrent en se disant bon euh, on va plutôt voir ce qu'on peut faire et donc finalement tout ce nid là des gens qui sont prêts à dire bon euh, on va voir ce qu'on peut faire parce que de toute façon euh, là c'est trop la merde de tous les côtés ça contribue aussi à ce régime bonapartiste qui d'une certaine manière se, se construit autour de bonaparte mais si bonaparte avait perdu par exemple dans ses premières campagnes en italie euh, euh, sous le consulat euh, ils étaient déjà prêts à, à trouver quelqu'un d'autre à mettre à la place et, et à faire un peu le même genre de choses quoi. et le gros talent de bonaparte de ce point de vue là c'est qu'il réussit à créer une espèce de nouvelle noblesse, par exemple, a créé suffisamment de, de hochers, hein, c'est le mot qu'il utilise d'ailleurs pour désigner la, ré, la Légion d'honneur, pour fédérer tout un tas de gens autour du, du système qu'il a envie de créer. Quoi. Alors bon, euh, plus, plusieurs choses que je voulais réagir. Bon déjà, il y a plein de gens qui disent « Oh, salut !» ben, <rire> voilà. euh, euh, Merci pour les compliments que je vois défiler pour, euh, envers moi et envers Estonie. Euh, ouais, il y, y a une question qui est passée de « Mais alors, du coup, c'est le classement euh, moderne ?» Alors oui, parce que je vais afficher au fur et à mesure les, les idéologies qu'on n'a pas encore affichées et il faudra qu'elles rentrent toutes sur le truc. Donc euh, je me suis débrouillé pour qu'il y ait la place, pour qu'on les voit toutes. Ceci dit, on va vous expliquer aussi euh, le moment où des euh, idéologies passent de gauche à droite. Pour l'instant, on a surtout vu des variantes qui se sont faites entre euh, les réactionnaires et les libéraux qui étaient déjà... Enfin, les libéraux, je sais pas à quel moment on dit qu'ils passent à droite, c'est pas très clair. Mais euh, bon, du coup, c'est entre deux variantes de la droite, il y a d'autres variantes de la droite qui se créent. Et pourquoi, alors que le bonapartisme se prétend au-dessus des clivages, moi, je considère toujours, et je pense qu'il c'est pareil que c'est quand même de droite. Pour moi, c'est parce que, en fait, les idéologies, j'essaye de les définir selon le projet politique qu'elles défendent. Et le bonapartisme, même s'ils sont très flous sur leur discours, et ils essayent de brouiller les pistes, de mélanger du discours républicain avec du discours monarchiste et tout ça, de se dire au-dessus des clivages, à la fois républicain et pour un empereur. Le truc qui était rigolo, c'est que j'ai retrouvé euh, les images des, des pièces de monnaie avec euh, d'un côté la tête de l'empereur, avec marqué « Empereur Napoléon », et de l'autre côté de la pièce, il y a marqué « République française ». C est, c est, en soi, c'est déjà génial, je trouve, d'avoir sur la même pièce marqué « République » et « Empire enfin, voilà. ». C'est tout le nœud du truc. Hein, oui. Et du coup, ouais, moi, pour moi, le truc qui fait que ça reste de droite, c'est que si on regarde concrètement le projet bonapartiste, qu'est-ce qui est mis en place bah, En fait, c'est à peu près le projet réactionnaire. C'est juste les mots qui changent. On ne donne pas le même nom aux choses. On va appeler « Empereur le roi ». Euh, voilà, on va faire une nouvelle noblesse, mais n'empêche qu'on rétablit une noblesse, on rétablit l'esclavage, on rétablit le concordat avec l'Église. Et bon, à la limite, il y a une évolution de ce qu'est la notion à qui on accorde un privilège de naissance, qui commence à se faire, à partir du bonapartisme, de se déporter de la noblesse, qui est le, le groupe à qui on donne les privilèges de naissance, vers la nationalité. Ce qui va donc donner naissance au nationalisme, à la xénophobie et tout ça. Mais pour moi, ça reste le même système politique. Dans les faits, c'est une monarchie absolue, même s'il y a des assemblées pour faire joli. Euh, voilà. Et avec une élite euh, qui a des, des privilèges de naissance héréditaire. Euh, le seul truc, à la limite, qui n'est pas rétabli, c'est l'économie corporatiste quoi, de, de l'ancien régime. Mais, mais sans ça, euh, voilà pourquoi, alors qu'ils se disent eux-mêmes euh, ni gauche ni droite, et ils continuent jusqu'à nos jours de se dire ni gauche ni droite, les bonapartistes, pour moi, ça, ça reste évident que c'est de la droite, parce que pour moi, c'est juste le même projet que les réactionnaires, avec d'autres noms. Quoi. Avec, euh, aussi, il y a le rapport à la religion, du coup, qui est important qui, qui, dans, dans les changements, mais bon, ça, ça reste de l'ordre du symbolique. Ce n'est pas, pas dans le système politique. Quoi. Donc, euh, Après, ce qui, ce qui fait toute la, toute la complexité du bonapartisme, c'est que, en tout cas, au 19e siècle, jusqu'au jusqu moment où il se transforme, on va dire, dans, dans les nouvelles tendances, ce que tu appelles les, les successeurs du bonapartisme, comme le gaullisme, etc., bon, mais euh, au départ, en tout cas, comme c'est très lié à la famille Bonaparte et aux prétendants du moment, euh, il y a toute la légende qui entoure le prétendant en question, c'est-à-dire que, par exemple, ce qui fait que Napoléon est très populaire, y compris pour plein de gens qui sont républicains au début du, du 19e siècle, après la, la Restauration, pendant la Restauration, et ce qui fait d'ailleurs qu'il est accueilli triomphalement euh, alors qu'il était euh, tombé un an à peine avant, c'est qu'il est lié à toute une symbolique, le drapeau tricolore par exemple, le fait que finalement euh, la guerre c'est un bon moyen pour les militaires qui survivaient de monter dans la société, et que là bah, d'un coup euh, Louis XVIII arrive au pouvoir, coupe la moitié de la solde de la plupart des, des, des soldats, parce il n'y bah, a plus le budget pour, et donc euh, ça les fout dans la misère, et donc ils veulent revoir revenir l'empereur pour se remettre d'aplomb, et ainsi de suite. Donc il y a ce côté-là finalement où euh, c'est la figure de l'empereur qui séduit, et puis ensuite, pour ce qui est du contenu, finalement, on laisse faire, on verra plus tard, ils feront ce qu'ils veulent. Et c'est un petit peu tout ce qui fait aussi, qu'on peut mettre là-dedans, tout ce qu'on veut dans le bonapartisme, finalement. Il suffit d'avoir un chef charismatique, puis après il fera ce qui est bien pour le peuple, qui d'ailleurs lui montrera qu'il accepte, puisque le bonapartisme repose énormément sur le plébiscite, le fait de demander sans cesse au peuple de répondre oui ou non euh, s'il est d'accord, avec cette idée que si vous répondez non, bon, on partira, mais dans les faits, si vous répondez non, ce sera tellement la catastrophe qu'il faut que vous répondiez oui. Donc c'est vraiment comme ça que, ça que ça a marché sous Napoléon, puis sous Napoléon III, mais Napoléon III, avant d'arriver au pouvoir, euh, C'est quelqu'un qui s'illustre aussi par des textes avec une certaine fibre sociale. Il écrit euh, sur les, les malheurs des pauvres. Il est très euh, très intéressé par tout ça et sûrement très sincèrement. Mais il a quand même cette conception qu'il faut que le, le changement, il vienne d'en haut, il faut que ça vienne d'un leader bienveillant et qui fixe les limites, parce qu'on n'est pas chez Mémé. Quoi. Et ce qui joue beaucoup là-dedans, c'est que finalement, par exemple, sous le Second Empire, sous Napoléon III, euh, bah, Napoléon III est dans son gouvernement et dans son entourage et tout, et est entouré de gens qui sont réunis par sa personne, c'est-à-dire que leur point commun, c'est d'être au gouvernement, c'est d'être tous autour de lui, mais euh, qui sont souvent d'accord sur rien ou pas grand-chose, et euh, qui n'ont pas du tout tous la même vision de, de ce vers quoi ils veulent aller et finalement bon bah c'est vraiment le fait d'avoir un bonhomme qui dirige le tout qui, qui fait tenir l'ensemble alors le souci c'est que dès qu'on enlève le bonhomme bah, tout s'effondre. C'est-à-dire que le jour où Napoléon III est capturé, par exemple, euh, tout le régime s'effondre. Et le jour où Napoléon Ier est obligé d'abdiquer, lui, il aimerait bien que son fils récupère le, pro le, le, le pouvoir, mais en fait, tous ceux qui l'ont suivi jusque-là le lâchent complètement. Le, le Sénat napoléonien qui lui était pourtant si soumis, euh, dès que la campagne de France commence à partir en cacahuète, euh, c'est les premiers à commencer à préparer le régime suivant, quoi, parce que... On tient tant que le chef, euh, tant que le chef est un chef. Dès que le chef y chef plus, euh, on laisse tomber et on passe au suivant. Merci Babos pour euh, les 100 euros. Ça, ça tombe beaucoup là. C'est cool. Ça fait plaisir. Et alors qu'on n'a même pas proposé de challenge. Ça fait plaisir. Je précise que Kistoni n'était pas d'accord pour se couper les cheveux et moi j'ai plus de cheveux à couper donc euh, voilà. <rire> Normalement il devrait se passer quelque chose avec les cheveux d'Usul euh, vendredi. Hein. Je, je, je dis ça comme ça. Alors <rire> donc oui là on, bon on a parlé un peu du, du bonapartisme. Je sais pas si tu veux dire d'autres trucs sur l'influence du bonapartisme sur le clivage gauche-droite avant qu'on passe. Bah, je pense que la prochaine idéologie à apparaître c'est le socialisme je crois. Je pense que, alors oui, dans ce cas, on peut faire une petite parenthèse sur le boulangisme, qui est un peu le premier bonapartisme sans Bonaparte. Ouais. Euh, ça arrive euh, au début de la Troisième enfin, République. Je, je précise qu'on pourra reparler des, des évolutions futures du, du, du bonapartisme après aussi, hein, mais bon, c'est comme tu veux. Oui, mais là, pour le coup, le bonapartisme explique quand même pas mal aussi la montée, la, la, enfin, le, le boulangisme explique pas mal l'arrivée du socialisme ensuite, ouais. justement, puisque le, le socialisme, vraiment... Euh, et vraiment en France à ce moment-là, hein, après ça. Donc le boulangisme, en fait, c'est tout simplement que, euh, sous la Troisième République, finalement, pour faire simple, au début, quand elle est créée, elle est créée par des monarchistes. Donc ça, c'est un paradoxe déjà. Euh, elle est créée par des monarchistes parce que donc Napoléon III a perdu la guerre, hein, pour changer, Que une république a été créée, mais qu'il faut élire une assemblée, que la guerre est encore en cours de route à ce moment-là, et que les républicains veulent la continuer à tout prix, alors que les royalistes sont beaucoup plus pour l'arrêter. Et la population française est tout à fait pour l'arrêter, donc les royalistes sont élus en masse à l'Assemblée, ce qui fait qu'on a ce problème-là, qu'on a une grande majorité de royalistes dans une assemblée qui doit créer une constitution républicaine. Et le souci, c'est pour compliquer les choses, les royalistes se tapent sur la tronche entre légitimistes et orléanistes. Ils ne sont pas d'accord sur les prétendants, ils ne sont pas d'accord sur le, problème, le programme. Il faut donc, préciser peut-être les orléanistes, en gros, c'était les libéraux les de l'époque. Les les libéraux, quoi. C'est voilà. les libéraux qui ont tourné comme ça, maintenant pour devenir conservateurs, mais, mais qui sont quand même dans cette optique-là économiquement hein, et religieusement et sur plein d'optiques. Sachant en fait, en gros, que la bataille idéologique entre... Ceux qui sont pour une monarchie absolue, les réactionnaires, et ceux qui sont pour une monarchie parlementaire, les libéraux, a trouvé sa traduction au final dans une querelle dynastique parce qu'ils ont trouvé chacun un, un roi qui était plutôt d'accord avec leurs idées. Et d'où euh, voilà, les libéraux, leur poulain, c'était euh, le duc d'Orléans euh, qui était favorable aux idées libérales. Et voilà, d'où euh, le légitimisme pour euh, la, la branche. Euh, Enfin, C'est là où les réactionnaires ont commencé à être appelés légitimistes, parce qu'ils étaient pour ce qui était pour eux la branche légitime des, des Bourbons. Euh, et les libéraux, donc, pendant un bon moment, à partir de là, seront appelés les orléanistes, avant de se, de, de se réappeler les libéraux plus tard. Enfin, donc je, je te laisse continuer. Voilà. Et donc du côté des républicains, là aussi, il y a un peu les deux tendances. C'est-à-dire qu'il y a ceux qu'on va considérer comme des républicains libéraux, c'est-à-dire des gens qui veulent une république, mais qui socialement n'aille pas trop loin, qui préserve l'ordre social, mais par contre une république. Et puis vous avez les républicains radicaux qui, eux, voudraient aller beaucoup plus loin, notamment dans l'attaque contre l'Église, mais aussi contre des débuts de réformes sociales, par exemple l'impôt sur le revenu, qui fait partie du programme de Gambetta en 1869, quand il se présente aux législatives. Donc il y, y a vraiment ces, ces débuts d'idées-là. Et donc évidemment, tout ce beau monde n'est pas d'accord. Attends, je crois qu'on a oublié de préciser, il y avait trois prétendants au trône, parce qu'il y avait aussi du coup les bonapartistes, qui eux aussi avaient leur poulain. Les monarchistes étaient divisés en trois. Les bonapartistes sont, on va dire, légèrement hors service à ce moment-là, puisqu'ils viennent de perdre une guerre, enfin... Napoléon III, il s'est barré mmh. à l'étranger, il est complètement complètement grillé. Puis après, il va avoir des soucis en plus du côté de ses enfants. Son fils va se faire tuer en Afrique du Sud, donc ça rajoute encore plus de problèmes. Donc la dynastie Bonapartiste commence à avoir de sacrés problèmes, même si politiquement, ils existent un petit peu encore. Je suis désolé donc... de te couper tout le temps, mais j'essaie je, je, de réagir au truc. Donc juste, merci Josh pour les 3 euros. Et... <rire> donc là, tu étais en train d'expliquer pour les, les, les, le programme social des, des Républicains. Voilà, et donc finalement, euh, ce qui se passe, c'est que comme les royalistes, toutes le tendances confondues, ne se mettent pas d'accord, comme ils n'ont pas de mec à mettre sur le trône, on finit par créer une espèce de république par défaut, c'est-à-dire une république mais qui doit pouvoir satisfaire les conservateurs, donc avec un président qu'au départ on envisage très fort et puis finalement il va l'être beaucoup moins avec deux chambres dont un Sénat qui doit être assez conservateur, avec des sénateurs à vie notamment, des choses comme ça, pour vraiment s'assurer quand même que les choses aillent pas trop loin politiquement parlant, hein, que ça ne que ça soit pas trop radical. Et donc on crée cette espèce de, de régime de compromis. Et puis finalement, à partir de la fin des années 1870, les Républicains dominent désormais les Assemblées, sont euh, aussi à la présidence, et là du coup les tensions commencent à se faire entre les radicaux et ceux qu'on commence à appeler les républicains opportunistes, on considère que c'est parce qu'ils font les réformes au moment qu'ils jugent opportun. Donc au départ, leur grande priorité aux républicains opportunistes, ben, c'est les grandes réformes sur la laïcité de l'école, puisqu'ils croient beaucoup à la méritocratie, et donc au besoin de se débarrasser de la tutelle de l'Église, qui est quelque chose d'assez important hein, à l'époque. Mais euh, donc, il y, y a ces tensions-là qui commencent à apparaître finalement dans les années 1880, où pour les radicaux, il y a ce problème que la République ne va pas assez loin, et que du coup, les républicains, maintenant, vont commencer à se tendre entre eux. Et à ce moment-là, eh bien, se posent des questions, comme par exemple, est-ce qu'il faut pas changer la Constitution pour faire supprimer le Sénat, pour ce, ce genre de choses Tendre un petit peu, et les républicains modérés qui dominent encore la scène politique sont pas assez efficaces là-dessus. Et c'est dans ce contexte-là qu'apparaît le général Boulanger, qui est un gars qui traîne plutôt du côté des radicaux à l'époque, mais qui très vite fait une espèce de, de carrière politique météoritique, il enchaîne les campagnes électorales législatives, puisqu'à l'époque on peut se présenter dans plein de circonscriptions en même temps, puis être élu à 15 sièges en même temps, puis en, en abandonner 14 et recommencer à se présenter les fois suivantes et tout. Et donc il commence à faire une, une gigantesque campagne, c'est même sûrement une des premières campagnes modernes avec produits dérivés, tout le bazar. Et ce qui fait toute la, toute la particularité de Boulanger, c'est que d'un côté, au départ, il part sur un programme qui est très clairement radical. Il réunit un petit peu des anciens communards, par exemple, donc des gens qui vraiment voulaient aller très loin, même plus loin que les radicaux. Mais d'un autre côté, il commence aussi à être financé par des royalistes et des bonapartistes, qui se disent que finalement, puisqu'ils n'ont pas de prétendants à eux, bah, ça peut être cool d'utiliser ce gars-là. Pour euh, renverser la République et puis en faire quelque chose après. Et donc finalement, Boulanger, lui, son programme, c'est juste euh, on dissout et on fait une constituante en gros, hein, et puis après on verra. Donc euh, toute similitude avec certains candidats euh, aujourd'hui qui n'ont oh. qu'une solution miracle pour tout changer et puis on verra après euh, serait tout à fait fortuite. Mais euh, c'est vraiment ça en fait l'idée de Boulanger, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui réalise ces qui réalise ses partisans parce que d'ailleurs euh, il cache beaucoup qu'il a des soutiens royalistes au départ parce que si ses soutiens les plus radicaux euh, apprennent qu'il a des royalistes dans son camp bon ça va ça va complètement péter et euh, finalement bon le mouvement commence à s'effondrer d'autant que boulanger finit par euh, s'enfuir euh, en Belgique, quand il commence à avoir quelques petits soucis vis-à-vis euh, euh, -vis de la justice, et donc euh, au moment où, à partir du moment où le chef se barre, là le parti boulangiste, on va dire, devient beaucoup plus marqué à l'extrême droite, et euh, s'effondre totalement. Mais ce qui joue beaucoup, là ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est d'une part qu'on a eu cette nouvelle euh, formation, on va dire, populiste, qui a tenté de s'imposer, quoi un, un coup très juste, l'appel au peuple, et puis ensuite on fera quelque chose avec un grand chef qui, qui saura quoi faire, un grand chef bienveillant, euh, qui apportera du pain au peuple et une, et une nouvelle constitution, et puis on verra, on ne sait pas trop ce qu'il y aura dedans. Et puis euh, ensuite, il euh, y a aussi cette particularité que du coup, à cette époque-là, on a quelques gens qui ont été déçus du côté de la gauche euh, très extrême, on va dire, parfois des anciens communards, des gens comme ça, qui se retrouvent beaucoup dans le nationalisme de Boulanger, qui à l'époque, et pendant encore un petit moment, était une valeur très à gauche et qui cesse de l'être à ce moment-là, et qui du coup commencent à passer vers l'extrême droite et vont se retrouver plutôt dans des mouvances antisémites, dans des mouvances un petit peu comme ça. Et donc ça aussi, c'est un moment où on a une, cette espèce de porosité, c'est-à-dire qu'on a finalement à gauche des gens qui vont considérer que euh, pour changer le monde, finalement, un leader absolu et suprême, ce serait pas si mal, que Boulanger, ça pourrait l'être. Et À ce moment-là, ils passent finalement de droite, quoi, d'une certaine manière, puisqu'ils adoptent les codes du bonapartisme, et très vite, ils vont, ça va devenir des affreux. Et du coup, tout ça, c'était pour introduire l'arrivée des socialistes. Euh, sachant que, bon, alors, moi, alors, je ne sais pas tout ce que tu comptais dire en rapport avec le boulangisme et tout ça pour l'arrivée des socialistes. Moi, pour moi, le, le socialisme, le, le sens le plus clair que je, que je peux y donner, c'est surtout, comme toujours, quoi, la gauche, à partir du moment où c'est des gens qui veulent proposer des nouvelles choses pour, pour le monde et tout ça, ils savent qu'ils sont d'accord pour ne pas être d'accord avec tout ce qui a été fait jusque-là, qu'ils qui veulent tout renverser, tout changer et tout. Mais souvent, ils ne prennent pas suffisamment le temps de discuter entre eux pour vérifier qu'ils sont d'accord sur le projet alternatif. Et du coup, tant que les républicains n'étaient pas vraiment durablement au pouvoir, bah, ils ont pu garder sous le même nom euh, des choses très différentes. Et comme je disais tout à l'heure, là, Gracchus-Babeuf, c'était déjà quasiment de l'anarchisme, mais c'était un républicain. Et là, bah, avec la Troisième République, les républicains arrivent au pouvoir durablement et ils s'installent au pouvoir, et ils font les réformes qu'ils qu voulaient faire et puis une fois qu'ils les ont fait, ils n'ont plus besoin de changer grand-chose et donc ils sont contents et ils deviennent conservateurs. Et au final, bah, de plus en plus, les républicains qui étaient les plus radicaux ne se reconnaissent plus dans le terme républicain, parce que républicain, ça finit par désigner simplement bah, les gens qui se contentent d'un régime parlementaire avec suffrage universel, la laïcité, euh, l'école publique gratuite, obligatoire, et puis voilà, quoi. C est, c est, ça s'arrête là. Donc des gens qui voulaient aller plus loin, genre qui seraient pour la démocratie directe, qui seraient pour euh, s'opposer à la propriété privée, ce genre de choses, bah, ils avaient besoin d'un nouveau vocabulaire, de, de se parler autrement. Après, il y a aussi évidemment les, les conditions sociales qui changent, l'apparition vraiment de masse de la, la condition prolétaire et tout ça, qui fait que bah, y a des nouvelles idées qui émergent. Mais euh, voilà, c'est comme, comme ça que je le traduirais moi. Mais du coup, toi, quel rapport tu fais avec le, le, le passage par le boulangisme l'émergence du socialisme alors, ben les socialistes, finalement, il y en a depuis euh, pas mal de temps. On parle déjà sous la monarchie de Juillet, sous Louis-Philippe, de socialistes utopiques qui commencent à poser les bases de, de systèmes idéaux. Alors, souvent, c'est très utopique, hein, c'est très marginal. C'est des gens qui, parfois, d'ailleurs, se barrent en petits groupes aux États-Unis pour expérimenter leur système dans un coin. Et puis bon, ça dure des fois quelques années, puis après, ça périclite un petit peu. Mais en tout cas, il y a, y a des gens qui écrivent beaucoup, qui théorisent beaucoup, mais c'est très marginal. Et puis, euh, sous la Troisième République, c'est vrai que bah, justement, cet épisode du boulangisme va avoir une conséquence. C'est que chez les radicaux, donc ces républicains qui étaient les plus avancés à l'époque, il y en a certains qui ont suivi Boulanger jusqu'au bout, puis qui sont restés avec les boulangistes, mais qui du coup sont vraiment passés là, euh, plutôt... Euh, très vite vers la réaction, finalement, sous, sous, en tout cas sous une bonne partie de leur rhétorique. Et il y en a d'autres qui, au contraire, ont surtout très vite flippé pour la République, se sont dit que Boulanger représentait un danger, et se sont retournés contre lui. C'est par exemple le cas de Clémenceau, qui était le gars qui avait fait venir Boulanger au gouvernement au départ, clairement, et qui à l'époque, Clémenceau, est un vrai radical, hein. c'est lui qui écrit des discours très émouvants sur la fusillade de fourmis contre des ouvriers, par exemple, ce genre de choses. C'est quelqu'un qui est encore très très à gauche, hein, Clémenceau, sur, sur cet échiquier politique à cette époque, et quand il voit que Boulanger représente un danger potentiel pour la République, il se braque, mais du coup il se rapproche des Républicains plus modérés, et donc ce rapprochement-là contribue aussi à faire un appel d'air, puisque finalement, les radicaux, par exemple, bon comme le Sénat a permis d'éviter euh, que Boulanger puisse s'emparer du pouvoir, je ne vais pas rentrer dans les détails sur pourquoi, mais enfin, du coup, les radicaux qui, au départ, voulaient se faire sauter le Sénat, bon, bah maintenant, ils sont plus trop pour, quoi la, la révision constitutionnelle, ils veulent plus trop parce que c'est trop connoté Boulanger, et ainsi de suite. Et du coup, il y a un appel d'air qui se fait à leur gauche, finalement, et c'est dans cet appel d'air que commencent à apparaître les socialistes, qui étaient déjà là, mais qui là deviennent de plus en plus présents, qui prennent de plus en plus de place, et qui repoussent le reste de l'échiquier, puisque en même temps ce qui se passe, c'est que bah, Boulanger aussi, c'est un peu le, la dernière tentative des royalistes et des bonapartistes, euh, sous la Troisième République, de réussir leur coup. Ils le ratent, et du coup ils se retrouvent un petit peu marginalisés à l'extrême droite. Inversement, les républicains modérés de plus en plus s'assument comme conservateurs et passent vers la droite, et finissent par contre, constitue une bonne part de la droite et du coup les radicaux sont petit à petit repoussés vers le centre pendant qu'il y a cette force que sont les socialistes qui apparaît à leur gauche et qui en demande de plus en plus et qui veut aller de plus en plus loin et euh, qui n'arrive pas au pouvoir à l'époque mais qui commence quand même à conquérir des mairies à la fin du XIXe, à devenir vraiment importante dans le débat public, parfois à faire des alliances avec les radicaux, c'est ce qui arrive au milieu de l'affaire Dreyfus, et du coup qui fait qu'il y a un gouvernement un peu plus à gauche au tout début du XXe siècle, qui va faire la loi sur la laïcité notamment, ce genre de choses. Il regagne encore un peu plus d'influence en 1914, et c'est à ce moment-là qu'il y a l'impôt sur le revenu par exemple. Et c'est des choses qu'on va retrouver même tout au long de la Troisième République. En fait, l'alliance parfois entre socialistes et, et radicaux, puisque par exemple, c'est quelque chose qu'on va retrouver avec ce qu'on appelle le cartel des gauches en 1924. C'est une coalition de gauche qui arrive au pouvoir, qui reste pas longtemps parce qu'il euh, y, a, y a plein de facteurs qui font qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent faire, notamment les banques. Hein. Et puis, euh, sous le front populaire, c'est un petit peu la même chose. Et là, sous le front populaire, à ce moment-là, les radicaux sont vraiment devenus une force euh, très centriste. Oui. C'est-à-dire que vraiment, sous le front populaire, vous avez donc Édouard euh, Daladier qui est le dirigeant radical et qui lui n'hésite pas par moment ensuite à changer de à changer de majorité, à passer du côté de la droite modérée et ainsi de suite, ça ne le gêne pas du tout. Vous avez Blum qui incarne la SFIO, les socialistes, et qui lui déjà est plus pour un programme beaucoup plus social. Et vous avez les communistes avec Maurice Thorez qui eux sont déjà calqués sur Moscou là pour le coup, et on va en parler je pense oui. assez vite. Ouais, j'ai... Oui, peut-être qu'il faudrait que j'attende un peu de mètre communisme. Mais... Alors, juste quelques précisions par rapport au message qu'il y a dans le chat. Alors, oui, j'ai évoqué vite fait ce que certains dans le chat appellent « ma théorie fumeuse sur la gauche qui devient de droite ». En fait, le, tout le but là, de vous raconter tout, tout ça, c'est pour aboutir à essayer de définir plus ou moins la, la gauche et la droite. Donc, je ne voulais pas imposer ma définition. Il y a d'autres euh, définitions euh, qu'on qu peut évoquer et tout ça. Simplement, par contre, ce que je pense qu'on peut vous montrer, c'est simplement que là, quand on dit, nous, un tel, euh, ils étaient à gauche, un tel, après, maintenant, ils sont centristes, après, un tel, ils sont passés à droite, ce pas des théories personnelles d'histonie et moi. C'est la façon dont ils étaient... Classé par les gens dans la vie publique, en fait, et aussi dans le Parlement, d'ailleurs, à quel endroit ils se plaçaient, et avec qui ils faisaient des alliances et tout ça. Il se trouve que le fait est que si, par exemple, vous voulez définir la gauche, comme j'ai vu passer, comme l'anticapitalisme, bah c'est un peu embêtant parce que, si vous vous rappelez, au début de notre histoire, quand on a inventé les mots gauche et droite en politique, à gauche, il n'y avait que les libéraux, quasiment. Donc du coup, le capitalisme, c'était à gauche à ce moment-là. C'est au moment où on a inventé le mot gauche. Quoi. Et inversement, les réactionnaires ont toujours euh, affirmé leur anticapitalisme oui. puisque eux, ils considèrent que c'est la naissance hein, qui doit définir si tu es riche ou pauvre. Donc l'argent, euh, ça doit venir avec. Mais euh, les réactionnaires ne sont pas fans du tout des, des chefs d'entreprise, ce genre de choses. Euh, ils les acceptent quand ils s'intègrent dans leur milieu, mais euh, ce n'est pas forcément ce qui est leur... Euh, leur plus grand Et je vois passer... Daladier, c'est pas un mec du régime de Vichy, alors non, il est emprisonné par Vichy. Hein, il est euh... Mais par contre, c'est vrai que Daladier, c'est quelqu'un qui, un peu avant Vichy, fait aussi emprisonner les communistes, parce que bah, ils ont signé le pacte avec Hitler, enfin parce que Moscou a signé le pacte avec Hitler. Donc il y a toute ce... oui. tout cette complexité-là. Mais bon, si on s'aventure dans la politique française de l'époque, on n'a pas fini. Mais... Donc, moi, je pense, par exemple, pour illustrer ce, ce passage de la gauche vers la droite, bah, pour moi, un cas comme celui de Clémenceau est très intéressant. Parce que Clémenceau commence sa carrière, je pense même sous, le, sous la fin du Second Empire, comme un opposant très radical au Second Empire. Et il faut le faire, s'opposer au Second Empire, hein. ce n'est pas une position de principe gentillette. Ça reste un radical pendant une bonne partie de, du début de la Troisième République, on l'appelle le tombeur de ministère, et c'est pas pour rien, parce que par exemple, en 85, il s'oppose à Jules Ferry sur la question de la colonisation. Ferry veut continuer ses opérations euh, au Tonkin, ce qui va devenir l'Indochine. Et euh, Clémenceau commence à le démonter totalement. Ferry explique, euh, oui, en tant que race supérieure, on a le devoir de, de venir aider les races inférieures et ainsi de suite. Et Clémenceau le démolit là-dessus. Euh, Clémenceau le pourrit totalement. En 1890, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a la fusillade de fourmis qui est un choc pour beaucoup, parce que c'est des ouvriers qui le 1er mai sont tirés dessus par l'armée, quoi, il y a des morts et tout. Et Clémenceau, euh, vraiment, à l'Assemblée... Euh, demande euh, qu'on les soutienne, commence à expliquer que, vraiment, il va falloir prendre en compte ce quatrième état, maintenant, qui le monde ouvrier, et que c'est super important euh, de prendre ça en compte. Donc, dans ces façons de penser le monde, je pense, et à l'époque, il n'y a pas de raison de penser qu'il n'est pas sincère, hein, c'est quelqu'un qui veut du progrès. Sauf que au début du XXe siècle, par contre, il se retrouve au pouvoir. Et le souci, c'est que l'exercice du pouvoir, ça change un petit peu le rapport aux choses, parce que être dans l'opposition, d'une certaine manière, c'est très facile d'être euh, pur, on n'a aucun enjeu difficile, donc on peut avoir des positions très, très tranchées. Quand on est au pouvoir, on doit faire des compromis, par exemple, sur la colonisation. Euh, Clémenceau change totalement et la période radicale plus largement, euh, les radicaux qui étaient anticolonialistes ou en tout cas qui étaient dubitatifs face à ça euh, poursuivent la, la, la colonisation mais pourquoi Parce que aussi en France par exemple il y a une armée qui n'est pas totalement républicaine, qui est même pas fan du tout de la république et à l'époque quand vous êtes militaire alors qu'il y a plus de guerre depuis 1870, si vous voulez de l'avancement c'est dans les colonies. Donc les militaires ils poussent à fond là-dessus. Et quand vous êtes au pouvoir, vous n'avez pas forcément envie de vous mettre à dos l'armée. Donc finalement, la colonisation, si c'est un prix à payer, bon, vous fermez les yeux. Et puis quand vous êtes au pouvoir, vous pensez que vous faites tout ce qu'il faut pour les ouvriers, mais ces d'ouvriers, ils sont pas contents et ils continuent à faire des grèves. Et là, vous avez l'impression d'être pris, parce que vous, vous allez aussi loin que vous... Que vous pensez vouloir le pouvoir, et du coup, bah, vous, vous leur faites tirer dessus. C'est pour ça d'ailleurs que souvent les gouvernements de gauche sont, sont parmi les plus, enfin, qui se pensent être de gauche, sont parmi les plus répressifs contre les mouvements de grève, parce que la droite, c'est de bonne guerre que les, les gens de gauche fassent grève contre eux, mais quand t'es de gauche au pouvoir et que t'as ta gauche qui vient faire grève quand même en disant que tu l'es pas assez, et eh ben, t'as pas 36 solutions pour répondre, et c'est pour ça que, par exemple, sous Mitterrand, il y a eu des, des cassages de grève totalement odieux. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc, euh, c'est quelque chose vraiment qui qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que le fait d'arriver au pouvoir, de toute façon, d'une certaine manière, faites-vous un conservateur puisque maintenant vous avez acquis le pouvoir et vous allez essayer de le stabiliser. Et l'exercice du pouvoir, du coup, ça, ça joue là-dessus. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas miser juste sur un individu pour le mettre au pouvoir et puis espérer qu'il sera bon, parce que quand bien même c'est le meilleur gars possible, bah une fois arrivé au pouvoir, les enjeux euh, auxquels il fera face font que il va changer, hein, de toute façon, et d'où la nécessité d'avoir des, soit pas de gars au pouvoir et de se débrouiller autrement, soit en tout cas d'avoir des, des contre-pouvoirs suffisamment importants pour pouvoir le dégager quand il commence à aller à l'encontre de ce qu'il disait. Quoi. Alors, juste intrinsèque dit exemple Hollande, je pense que là, c'est allé un petit peu loin, parce que je pense qu'Hollande était déjà de droite avant d'arriver au pouvoir. Mais bon, ça c'est un peu un jugement particulier, <rire> un jugement personnel. Mais oui, sinon, euh, voilà, le fait est qu'en tout cas, les Républicains, c'est l'exemple type pour ça, c'est pour ça que j'en parle maintenant, c'est que les radicaux, en tout cas le, que, euh, radicaux, euh, voilà, tout cas, le, le parti radical, c'est pas débattu en fait par les historiens que globalement ils ont commencé à l'extrême gauche et qu'ils ont fini au centre droit. C'est comme ça que tout le monde se les représentait, tous les gens qui le vivaient à l'époque. Ils ont changé leur classement de ce parti au fur et à mesure. Alors euh, reste à savoir sur quelle base ils définissaient qu'ils étaient d'extrême gauche avant et après sur quelle base ils définissaient qu'ils étaient de droite après. Ça, du coup, bah, c'est toute la question de la définition. Bon, je pense qu'on a un peu compris euh, quand même la note, même si on va récapituler à la fin. Mais bon, le, sur les, les radicaux, c'est voilà, c'est pas, pas discuté quoi. Ils ont commencé à l'extrême gauche, ils ont fini au centre droit. Et pour les libéraux, avant, bah, les libéraux étaient la gauche euh, au moment de la révolution, et puis très vite, ils ont été considérés comme le centre droit quoi. Avant les, avant que, que ce soit les radicaux qui prennent cette place de centre droit quoi. Euh, donc oui, on avait parlé du, du socialisme, alors le socialisme très vite, eh, bon, il y a eu les socialistes euh, dits utopiques par Marx, qui ont précédé euh, Marx. Quand Marx arrive, il ne fait pas tout de suite une hégémonie sur la pensée socialiste, mais après ça va arriver. quoi. Et donc Marx crée bah, le marxisme, qui se veut être du socialisme scientifique, en opposition au socialisme utopique. Bon, il y a beaucoup de problèmes dans les termes entre socialisme, communisme, euh, collectivisme, des choses comme ça. On va pas se lancer là-dedans maintenant, euh, Voilà, vous aurez des épisodes sur ma chaîne pour parler de ça. <rire> Mais disons qu'on a l'habitude de les appeler les communistes, et la plupart, ils se sont appelés des partis communistes, et tout ça à partir de, de la révolution russe de 1917, où Lénine... a exiger des socialistes qui euh, prennent parti pour ou contre lui et que tous ceux qui sont pour, euh, bah, ils le rejoignent et ils se séparent de ceux qui étaient, qui étaient contre. Et donc, à ce moment-là, il y a cette partie des socialistes qui, qui s'est trouvée l'autre nom de communiste avec euh, bah, une théorie de l'histoire, de l'économie, tout ça particulière, une théorie du changement politique aussi, qui doit passer par la révolution, par la dictature du prolétariat, tout ça pour abolir le capitalisme. Et à côté, du coup, il bah, y a d'autres courants du socialiste qui, qui, qui existaient et qui euh, bah, se sont débrouillés avec les noms qui restaient. Donc, du coup, il y a des socialistes qui n'ont pas suivi euh, Lénine et qui s'affirmaient plus réformistes souvent. Alors attention, réformiste, ça ne veut pas dire social-démocrate. Hein. Réformiste, à la base, ça veut dire on veut quand même abolir le capitalisme, mais par des réformes successives. Donc, le social-démocrate, on en parlera sans doute un peu après. Donc, euh, voilà, du coup, c'est à partir du moment où le marxisme s'affirme comme... Ou le communisme s'affirme comme une idéologie dans le socialisme particulière que ça force un peu les autres types de socialistes à se donner d'autres noms. Les socialistes réformistes ont gardé le terme « socialiste ». Et puis, bah, assez vite aussi, il y a eu euh, les anarchistes à côté. Alors bon, je précise aussi que tout ce classement là sur l'axe gauche-droite, il est évidemment subjectif. Hein. On pourrait classer différemment. D'ailleurs, sur mon graphique, si vous allez après sur euh, mon graphique, quand je vous donnerai l'adresse la, à la fin, euh, vous pouvez tout personnaliser. Hein. Je pense qu'on n'a pas besoin de détailler exactement toute l'histoire de comment se sépare socialisme, communisme, anarchiste. Mais on en était au fait qu'il y a le socialisme et tous ses courants, quoi, on va dire qui apparaissent bon et eux pour le coup il n'y a pas trop de débat pour se dire que euh, non seulement ils étaient de gauche en apparaissant mais euh, bon ils sont toujours de gauche à l'heure actuelle a priori euh, je pense alors, je parle pas des sociaux-démocrates où le débat est plus <rire> est plus plus compliqué mais je je sais pas tu m'arrêtes si, si alors alors déjà, je vais faire une petite annonce suite au lobbying intense de quelqu'un euh, que je ne citerai pas sur le chat. Euh, si la cagnotte dépasse d'ici euh, 19h euh, les 81 000 euros, je posterai sur Twitter une photo de mes chiottes. Ça, <rire> Parce que mes chiottes vendent, euh, vendent du rêve, ceux qui savent sont au courant. Donc euh, vous, mmh. vous, en saurez, euh, vous en saurez plus à ce moment-là, donc donnez. Et alors attends, t'as euh... dit que c'était quoi ton palier 81 000, on est gentil. Bah en fait, il vient de passer le palier des 81 000. Il y a, il y a Pierre qui vient de donner 100 euros. Merci Pierre. Eh bien, merci Pierre. <rire> et donc rendez-vous vers 19h10 sur Twitter si vous voulez voir mes chiottes. <rire> voilà. Bon, alors, donc du coup, ouais, pour, euh, donc, je... pour la question socialisme, socialisme, anarchisme, communisme, alors, a priori, faut... au moins, bon, ça pose pas le... trop de problème sur le clivage gauche-droite. Ça ne ça presque... pose pas de problème, effectivement, même si entre eux, évidemment, il y, y a des tensions énormes. Mais déjà, à l'époque où on les appelle <rire> encore tous socialistes, à la fin du 19e, finalement, parce que mm -hmm. euh, avant même d'avoir connu les portes du, du pouvoir, à l'époque où ils ont juste quelques mairies, et ainsi de suite, bon, bah, les socialistes, c'est énormément de groupes. Qui parfois sont très restreints, mais qui par contre ont euh, des, comment dire, des enjeux euh, très très forts quoi, qui sont posés. Euh, ils sont, euh, ils ont, ils ont vraiment des doctrines très très fortes. Très, et du coup, ils se tapent sur la gueule pour des trucs qu'on comprend pas toujours très bien. Et puis vous avez tout un tas de socialistes indépendants, des gens comme Jaurès et tout ça, qui eux se baladent un peu plus et puis euh, bon, sont parfois plus modérés dans leur méthode dans leurs, av leurs avancées, parce que souvent c'est ceux qui sont élus, mais euh, qui peuvent être très radicaux dans leur pensée, je pense qu que Jaurès par exemple est quelqu'un qui reste très radical dans sa pensée, même il si, euh, y a en face euh, des révolutionnaires comme Jules Guedt, qui lui tape mmh. en permanence sur la gueule en lui disant « tu vas pas assez vite » et ainsi de suite. Donc, c'est, je crois, l'éternel querelle des moyens de comment il faut faire pour réussir. Est-ce qu'il faut tout faire péter, puis ensuite on changera, ou est-ce qu'il faut rentrer à l'intérieur pour essayer de faire évoluer les choses Et ça, c'est un débat qui bouffe les socialistes pendant toute cette période. Quand en 1899, il y a le premier socialiste qui est invité au gouvernement, Alexandre Millerand. c'est pendant l'affaire Dreyfus, dans le cadre d'un gouvernement d'Union Nationale, euh, Bon, bah, vous avez des gens comme Jaurès qui disent « c'est super, enfin on nous prend au sérieux et on va pouvoir faire quelques trucs ». Et vous avez des gens comme Jules Gued en face, les révolutionnaires, qui disent « Ah ben non, il rentre dans un gouvernement bourgeois, c'est un traître. » Bon, il se trouve que Milran, il va finir par passer carrément à droite dans les 20 années qui vont suivre. Mais, qui vont suivre Mais dans tous les cas, c'est vrai que c'est un débat qui est Toujours très présent euh, et d'ailleurs qu'on retrouve dans nos mouvements aujourd'hui vis-à-vis hein, -vis même des syndicats. Est-ce qu'il faut être allié avec les syndicats ou est-ce que c'est pas des méchants qui collaborent avec les patrons et ainsi de suite Bon, <rire> moi personnellement, je pense que vu ma façon dont, la façon que j'ai d'en parler là, euh, vous vous doutez que je suis quand même plutôt du côté des réformistes parce que bah, je ne crois pas vraiment euh, aux révolutions qui, qui changent tout d'un coup. Euh, en général, quand elles arrivent finalement euh, très vite, ça, ça revient vers du régime conservateur quand même euh, par balancier assez vite. Mais en tout cas ce qui est très clair là, ouais, c'est qu'on a des formes de, de pensée qui visent à un changement tellement, de tellement grande ampleur que pour l'instant on ne les a jamais vraiment euh, expérimentés, même si les socialistes et les communistes ont été très proches d'un pouvoir important en France, notamment au début de la 4 République où là, il, à eux deux, c'était des forces qui avaient quasiment la majorité et d'ailleurs, quand il, il s'agit d'écrire la constitution de la 4ème République euh, il y a les opposants à cette constitution qui avait été écrite par les communistes et les socialistes disaient que la France ça allait devenir une république soviétique, en fait. Ça n'a pas été le cas, mais euh, ça en a fait flipper plus d'un. Ouais. Alors, honnêtement, euh, Didi, on ne va pas parler des anarchistes de droite parce que ça va ça, ça, vraiment. Euh... Trop compliqué, on a déjà d'autres trucs encore bien compliqués euh, dont on doit parler. Euh, et puis c'est vraiment... Enfin, c'est pas un vrai courant politique, il n'y a jamais eu de parti anarchiste de droite, enfin, ou même d'organisation anarchiste de droite. Non, bon, voilà. Pour les, les socialistes, les communistes, les anarchistes, on va dire qu'entre eux, ça leur arrive des fois de s'accuser d'être de droite et tout. Je pense que si on essaye de prendre du recul pour faire une analyse euh, de la définition du clivage gauche-droite et du classement à gauche et à droite et tout, si on se mettait à, à mettre de la droite jusque là, euh, on n'aurait plus aucun sens à donner au mots gauche et droite, quoi. Ça deviendrait vraiment compliqué, quoi. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on donne après Enfin, je ne sais pas, tous les autres, c'est l'extrême droite, quoi. C'est vraiment compliqué. Euh, mais oui, par puis, contre. Oui, après, pardon. de toute façon, ce serait, ce serait le, le pendant du graphique qu'on montrait au début, quoi. C'est-à-dire qu'on euh, ce, oui. aurait R aussi con que les royalistes qui disent que tout le monde est de gauche, sauf. Eux. Mais. Euh, ce je qui rappelle est le graphique dont on parle. C'est celui-là, le graphique qu'on montrait au début. Pardon, oui, vas-y. Mais donc ouais, ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que même quand une formation, en tout cas quand les idées dont elles se revendiquent, et là je pense que c'est très clair pour le Parti Socialiste, mais c'est aussi assez clair pour le Parti communiste, en fait, euh, actuel, qui est quand même très modéré par rapport aux, aux doctrines communistes, euh, bon, euh, il faut aussi voir que justement, les acteurs qui sont dans ces partis ont aussi des cheminons politiques qui tendent quand même à la droitisation, parce que euh, faut être honnête, les gens ont tendance à virer de droite en vieillissant, hein, quand même, dans beaucoup, beaucoup de cas. Euh, et donc effectivement, oui, euh, Robert Hu, euh, oui. secrétaire du Parti communiste, qui aujourd'hui est un fervent macronisme, il me semble, bon, oui, voilà. Oui, euh, François Hollande, qui n'a jamais rien eu de socialiste, et euh, Royal, c'est pareil, hein, on le savait déjà bien avant qu'il soit élu, mais... Euh, ah oui, ça bon, c'est super important quand même, hein, euh, qu'on soit clair, on parle... De... Là, les noms qu'on met sur le graphique, c'est les noms des idéologies. Donc, on essaye de définir, je dirais, par rapport à leurs théoriciens de base, quoi. Mais euh, c'est pas les... Les noms des partis euh, correspondent rarement. Hein. Le parti socialiste n'est pas socialiste. Le parti communiste, je suis pas franchement sûr, sûr qu'il soit communiste. Les républicains, moi, je... Je dirais pas qu'ils sont si républicains que ça, par exemple. Donc euh, voilà, il faut quand même euh, faire gaffe à ça. On n'est pas en train de parler des noms des partis, hein. sinon ça, ça va être le bordel. Hein. Vous allez rien comprendre à ce qu'on raconte. L'idéologie socialiste, même socialiste réformiste, c'est comme je disais, euh, si on parle de ça là dans le graphique, c'est les gens qui sont pour l'abolition du capitalisme euh, par des étapes su successives de réformes. Voilà, et ça, clairement, c'est pas la position du parti socialiste. Hein. Le parti socialiste n'est plus du tout pour l'abolition du capitalisme. Ils Sont même plus sociodémocrates démocrates pour moi, donc bon, euh, <rire> pardon. De, de, du coup, oui, je t'ai recoupé, mais c'était pas parce que je trouvais non important non, mais de mais préciser j avais, j avais fini ce que ce qui me semble important de dire, quoi. Mais oui, je pense que c'est quelque chose de très important à garder en tête cette évolution aussi individuelle. Parce que euh, le fait est aussi que dans une vie, souvent quand même, on s'embourgeoise par exemple. Euh, et là aussi, c'est très facile d'être euh, de gauche euh, quand on est jeune, euh, pauvre, euh, étudiant au chômage. Euh, je veux dire, moi typiquement, je gagne pas un rond. Euh, je, suis, <rire> je suis dans une situation où d'une certaine manière, c'est super euh, agréable finalement de, de se dire de gauche parce que de toute façon, euh, j'ai pas grand-chose à perdre dans ce contexte-là. Euh, oh. Ça l'est plus compliqué quand on a un poste, quand on a une carrière, quand on a tout ça. Et donc, euh, c'est logique qu'en vieillissant, les gens, euh, dans le cadre d'un système qui est conçu pour se préserver, et bien et tendance à vouloir de moins en moins le changer. Quoi. Donc il euh, y a toute la part d'hypocrisie qui fait qu'on peut continuer à se croire très à gauche, euh, même quand on sait totalement Michel disait par exemple, ou Renaud disait Mais c'est très intéressant en fait, ces parcours. Moi, pour moi, le parcours de Renaud par exemple, c'est quelque chose de fascinant. Parce qu'on a un gars euh, qui a longtemps été extrêmement radical dans ses paroles, dans, dans, dans sa pensée, hein, même, euh, même finalement euh, jusque dans les années 2000, mais qui aussi a été tellement déçu par à peu près tout ce qu'il a vu et ce qu'on peut comprendre, hein, parce qu'on s'est pris tellement de branlés au cours, du temps, euh, au cours de ces 50 dernières années, puis autant de déceptions, parce que bon... Euh L'URSS, on va dire que ceux qui continuent à l'idéaliser sont quand même sûrement pas mal à voiler la face sur pas mal de choses. La Chine maoïste, c'est pas mieux, et ainsi de suite. Donc il y a de quoi être super déçu, et euh, ouais, euh, si tu rajoutes à ça le fait d'avoir fait du pognon, puis euh, bah, tout le monde se fout de Renault en mode euh, « lol l'alcoolique », mais en fait euh, l'alcoolisme c'est aussi un sujet sérieux et qui est sûrement pas étranger à ce genre de désillusions qu'on se tape tous. Euh, je pense progressivement, enfin moi je sais qu'en approchant de mes 30 ans déjà, euh, je le sens venir, quoi, que, euh, bah ouais, euh, on n'a plus la même foi dans les combats qu'on mène, à force d'avoir vu des, des, des trucs se foirer en permanence, euh, d'avoir vu les mêmes erreurs se reproduire, euh, parce qu'on a souvent aussi les mêmes débats, ce, ce dont je parlais pour les débats au sein des socialistes, par exemple, euh, est-ce qu'il faut rentrer, euh, est-ce qu'il faut pas rentrer, est-ce qu'il faut suivre ça, c'est des débats qu'on qu'on a en permanence et depuis très longtemps et finalement c'est des luttes intestines qui, qui bougeront pas mais pareil le débat sur est ce qu'il faut être violent est ce qu'il faut pas être violent où finalement euh, ça commence à bouffer tout le tout le débat sur ce qu'on veut puisqu'on passe notre temps à parler de comment on fait et ainsi de suite et ça finit par aller très loin quoi donc euh, ouais je pense Alors... que c'est important d'avoir ça en tête faut se rappeler que là donc on a genre 35 minutes <rire> pour faire ce qui nous peut encore un certain nombre d'idéologies alors, on va peut-être passer... Euh, Est-ce que les sociodémocrates, c'est après ou avant le fascisme et le nazisme euh, Pareil pour la démocratie chrétienne. J'hésite entre démocratie chrétienne, social-démocratie, fascisme, nazisme... -ce bah, fait dans tout leur... cela moi tout cela moi je les mettrais aussi au début du XXe siècle parce que les sociodémocrates ouais, ouais. finalement c'est les socialistes les plus modérés hein, même on pourrait glisser le reste dedans mais du coup effectivement dans ces cas-là euh, pareil hein, les socialistes mmh. euh, ne sont pas du tout des sociodémocrates sur cette catégorie-là oui. alors juste Et pour puis... préciser social-démocrate du coup en tout cas, la façon dont je le définirais, moi, c'est que c'est parmi les socialistes réformistes qui donc voulaient abolir le capitalisme par la réforme, il y en a un certain nombre qui finalement ont changé leur projet et se sont dit qu'il n'y avait pas forcément besoin d'abolir le capitalisme si on fait suffisamment de réformes pour le rendre juste. C'est-à-dire faire des, de la redistribution des richesses par l'impôt et les aides sociales, des assurances sociales obligatoires, des services publics. Euh, voilà, donc euh, il faut quand même ce genre de choses... Pour se dire social-démocrate, donc même le PS, il est même plus social-démocrate parce qu'il défend même plus les services publics, euh, la redistribution des richesses et tout ça. Mais effectivement, le, la question peut se poser pour eux de savoir à quel moment ils ont encore des nouveaux projets progressistes ou est-ce que ça leur va ce qu'ils ont déjà obtenu, euh, voilà. Bon, ça, pour ça on, peut, on peut se poser la question après. Donc, juste, c'était pour définir la, la social-démocratie. Si on rajoute en même temps, du coup, la démocratie chrétienne, euh, pour définir la démocratie chrétienne, en gros, c'est le... le... Bah, oui, ça me semble, ce qui me semble important, c'est que ce que je disais au début, c'est que pendant longtemps, tout au long du XIXe, en fait, le catholicisme n'était pas du tout compatible avec l'idéal démocratique, puisque, comme je dis, le, le pape, par exemple, a expliqué que les droits de l'homme, déjà, ça n'existe pas, tu n'as pas de droit en tant qu'homme, tu es, t es mmh. juste, un, soumis à Dieu, et ainsi de suite. Bon, puis ça, à la fin du XIXe siècle, il y a beaucoup de catholiques qui ne veulent plus y croire, hein, qui ne veulent plus adhérer à ça. D'où le fait qu'il y a des mouvements petit à petit plus ou moins de gauche, plus ou moins ouverts sur le changement social, hein. mais en tout cas des, des gens qui acceptent l'idée qu'on peut être à la fois chrétien et républicain, voire oui. démocrate. Alors le souci c'est que là aussi, par exemple aujourd'hui, Christine Boutin se dit chrétienne-démocrate, donc à partir de là... Ça ne veut plus dire grand-chose, mais historiquement, il y a quand même, par exemple, on a eu longtemps un syndicalisme chrétien fort. Bon, aujourd'hui, ça aboutit notamment à la CFDT, donc là aussi, ils sont quand même bien calmés. Mais la CFDT, à une époque, c'est par exemple la grève des Lips à Besançon. Il me semble, mmh. hein. c'est quand même quelque oui, chose oui, d'assez. Bah, ils étaient pour l'autogestion. Euh, la voilà, ils étaient autogestionnaires au départ. Hein, donc bon, faut pas non plus les, les évaluer qu'à partir de ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais donc euh, ouais, la démocratie chrétienne, on va dire, c'est qu'il y, y a quand même. Cette frange un petit peu conservatrice, notamment sur les mœurs, hein, souvent, mmh. il hein, ne faut pas se le cacher. Mais cette idée, quand même, euh, on ne peut pas non plus juste laisser les pauvres dans leur merde parce que Dieu l'a voulu. Quoi, euh, on ne va pas faire comme ça. Bah pour moi, la démocratie chrétienne, en fait, à la base, le truc, c'est que ça, ça, ça vient... Bon, effectivement, de cette envie d'un certain nombre de, de chrétiens de, de vivre un peu avec leur temps et avec les idéologies de leur temps et tout, et de ne pas rester juste sur l'obligation que si tu es chrétien, tu dois être réactionnaire. quoi. Et donc oui, avec l'acceptation de la démocratie, de la république et tout. Mais après, le problème, c'est que je pense qu'ils ont eu un gros problème, les démocrates chrétiens, c'est de définir quel était leur projet politique et d'en trouver un qui ne soit pas déjà euh, existant dans lequel ils auraient juste à rajouter la chrétienté, quoi. Et du coup, euh, bah, au départ, euh, je pense que ça penchait majoritairement au centre-gauche, euh, c'était proche de la social-démocratie, ils étaient pour euh, voilà, un peu de redistribution des richesses quand même, euh, un certain nombre de services publics, d'intervention de l'État dans l'économie et tout, sans aller jusqu'à abolir le capitalisme. Mais en même temps, il y en a qui étaient plus radicaux que ça. Il faut quand même penser, il y a des trucs genre la, la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne, qui a fait beaucoup d'actions en commun avec le PC à l'époque et tout ça. Donc il y en a qui ont été quasiment jusqu'à l'extrême gauche et tout, un certain nombre de gens. Effectivement, la CFDT qui était autogestionnaire, le PSU qui était euh, autogestionnaire, puis euh, ça a été jusqu'aux Alternatifs qui étaient un parti autogestionnaire et tout. Ils ont été piochés des idées jusqu'à l'anarchisme dans des gens qui venaient de la démocratie chrétienne. Et de l'autre côté, il bah, y en a qui ont plutôt pioché chez, des idées chez les républicains, d'autres plutôt chez les libéraux, d'autres plutôt chez les conservateurs. Et au final, oui, on se retrouve avec euh, des gens qui viennent de la démocratie chrétienne, j'ai l'impression, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en fait. C'est le truc que je trouve le plus dingue avec la démocratie chrétienne, en fait. Que je pense que comme il n'y avait pas vraiment de contenu idéologique à part « bon, bah, on, on va faire autre chose que les réactionnaires euh, en politique au nom de la chrétienté », ça s'est un peu fondu dans tous les mouvements, j'ai l'impression. Mais aujourd'hui, il y a, y a qui, je dirais que le MoDem Berrou est censé être plus ou moins démocrate chrétien sans le dire dans son nom. Et effectivement, on se retrouve avec les seuls qui le disent dans leur nom, euh, c'est Christine Boutin qui maintenant a appelé à voter Marine Le Pen et, et, euh, et est proche du, du FN et tout ça. Donc euh, la Mais démocratie est chrétienne, c'est compliqué, quoi. C'est assez logique dans une société qui, quand même, a tendance à se déchristianiser. Hein. Euh, donc, c'est logique que l'appartenance religieuse ne soit plus aussi déterminante pour influer l'appartenance la, politique aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément le cas, par exemple, aux grandes heures de, de la démocratie chrétienne en France, je pense juste après la deuxième guerre mondiale, par exemple. Où là, bah, forcément, en France, quand vous revendiquez politiquement du christianisme, quelques années après Pétain se revendiquer du christianisme dans des tendances réactionnaires, c'est quand même très mal vu, donc euh, ouais. dans ces cas-là, c'est vrai que c'est des gens aussi, notamment tous ces gens qui sont engagés dans la résistance tout en étant chrétiens et de droite, il euh, y en a pas mal qui se retrouvent finalement dans ces forces-là aussi, parce qu'ils veulent pas aller du côté des socialistes et des communistes, mais ils veulent pas non plus être du côté du travail famille-patrie, quoi. Donc il y a aussi ce, ce truc qui joue et qui fait qu'aujourd'hui, bon, bah ouais, on a des Christine Doutin qui en fait sont, sont de l'extrême droite, mais qui l'assument pas trop trop, mais quand même un peu, quoi. <rire> bon, du coup, je sais pas si euh, tu voulais dire un peu plus sur. Euh, puisque là, on a un petit peu. Je pense que la démocratie israélienne, on va pas y revenir. Parce qu'on a pas beaucoup de temps. Euh, la social-démocratie, je sais pas si tu veux dire deux, trois mots de plus que ce que j'ai dit avant qu'on dise. Euh, non, je le fais là, on a fait okay. le, ce qu'il fallait. Bon, bah, du coup, euh, passons au gros morceau du fascisme et du nazisme. Allons-y. Donc, bon, moi, je peux dire ma vision de, des choses. Pour moi on peut reprendre une bonne partie de ce qu'on a raconté sur le bonapartisme pour, par pour parler euh, du, du fascisme et du nazisme, dans le sens où il y a beaucoup de choses en commun, euh, ne serait-ce qu'au niveau symbolique, pas mal de choses sur les références à l'Empire romain et tout ça, et à César et tout. Mais aussi, simplement, il y a beaucoup de choses qui ont été reprises, comme euh, le fait d'être au-dessus des clivages. Bon, là, du coup, c'était un peu plus clairement, euh, non seulement au-dessus du clivage gauche-droite, mais on, il se revendiquait au-dessus du clivage entre socialiste et capitaliste, puisque, là, il y a national-socialiste, hein, <rire> voilà. Il y a le côté monarque absolu, mais qui s'appelle pas roi, donc on va appeler fourreur, four, fourreur ou, Duce, ou voilà il y a le côté euh, très nationaliste, euh, très xénophobe euh, qu'on avait déjà chez les bonapartistes, et donc qui ont déporté un peu la notion de privilège de naissance de la noblesse vers la nationalité, mais qui après, du coup, avec le nazisme, rajoute le privilège de naissance qui sérite par la race, pour le coup, mais même ça je trouve qu'il y a une, il y a une certaine continuité finalement avec bah, encore une nouvelle réinterprétation de, du programme politique des réactionnaires parce que bon il y avait aussi d'ailleurs l'opposition à la Révolution française comme étant le mal absolu et sauf que là on le réinterprète en disant que c'était la faute des Juifs et tout ça mais voilà rebondir sur ce, que tu, sur ce que tu dis oui. euh, bon déjà il faut il faut bien prendre en compte que le euh, fach, le mot fascisme on peut mettre énormément de choses derrière donc euh, soit on le définit comme spécifiquement ce qui se passe en italie de voir aussi les spécificités de chaque, chaque euh, régime, justement, qu'on a pu voir à cette époque, c'est-à-dire considérer, ce qui est important hein, du point de vue historique, que euh, Franco, Salazar, par exemple, c'est pas du tout la même chose que Mussolini, qui n'est pas du tout la même chose qu'Hitler, et qui n'est pas du tout la même chose que Pétain. Pétain se rapproche beaucoup plus, justement, de ce qui se passe en Espagne et au Portugal que... ils oui, oui, sont en Allemagne et en... -franc... en Franco et Pétain, c'est plutôt euh, ouais. réactionnaire traditionnel, en fait. Est... On est plutôt dans du réactionnaire traditionnaliste, oui. voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrange Hitler quand, quand le gouvernement de Vichy vire plutôt avec du côté pétain, c'est-à-dire qu'Hitler n'a aucune envie de voir les plus collaborationnistes nazis, les partis nazis français, ou en tout cas les partis fascistes français, prendre du pouvoir. Il faut surtout pas que ça arrive, parce que le fascisme, c'est le moyen de rendre un pays fort, et Hitler, il veut pas qu'un fascisme devienne fort. Dans son optique, euh, le fascisme rend fort, le nazisme rend fort, donc il faut surtout pas que les Français deviennent nazis, quoi, ce serait complètement con. Donc euh, au contraire, on les laisse se taper entre eux, on les laisse bouffer entre eux, et puis euh, vaut mieux qu'ils se perdent dans leurs petites histoires de révolution nationale, là, de, de réaction, de catholicisme et tout ça, alors que Hitler méprise les, les chrétiens clairement euh, pour l'instant il les accepte parce qu'il faut les utiliser parce qu'allemagne est catholique et chrétienne en, en grande majorité mais euh, pour lui les chrétiens et les juifs euh, finalement c'est la même chose donc à terme il espère détruire le christianisme tout autant hein. euh, mussolini c'est tout à fait différent parce que l'italie est un pays qui est quand même le pape en plein milieu donc euh, il faut gérer avec ça puis il doit composer avec le roi donc c'est tout à fait d'autres choses Et donc ce qui est important pour moi pour ce genre de régime, c'est qu'il y a ce côté euh, à la fois réactionnaire et d'un autre côté qui ne veut pas forcément revenir à l'ancien système, qui n'est pas capitaliste, mais qui utilise le capitalisme. Donc là aussi c'est quelque chose parce que Mussolini par exemple attaque en permanence hein, les capitalistes euh, quand ils nuisent à sa politique, mais d'un autre côté on va pas défendre les syndicalistes, faut pas déconner. Et alors euh, avec le nazisme c'est encore plus flagrant quoi, c'est quelque chose qui est encore plus encore plus natif. Juste, je J'ai retrouvé ce que je voulais dire, c'était aussi le rapport au plébiscite euh, qui était hérité aussi du bonapartisme pour moi aussi. Euh. Voilà, dans cette idée. <rire> oui, mais qui est, qui est très vite discuté, parce que finalement, par exemple, Hitler il repose se repose très peu là-dessus. Euh, une oui. fois qu'il est au pouvoir, c'est ah beaucoup oui, une fois plus, plus le... Euh, le coup de force et l'approbation. Alors que les Bonapartistes y ont recours régulièrement pour légitimer leur pouvoir. Hitler, une fois qu'il est au pouvoir, il considère qu'il a plus spécialement à se légitimer. Et par contre, euh, c'est quand même un défi qu'il a, hein, puisque régulièrement il y a l'armée en 38 puis en 44 par exemple euh, qui le qui le sent plus du tout et qui essaie de, de lui taper dessus. Et dans ces cas-là, bon bah il faut éliminer ces, ces traîtres. Mais il euh, n'y a pas de recherche de la légitimité populaire. Le peuple doit suivre par adhésion, mais il doit pas le suivre parce qu'on lui demande de, de voter ainsi de suite. Ça c'est éventuellement un truc des votes pour faire revenir l'Autriche, ce genre de choses. Mais de toute façon, c'est des votes qui auraient réussi quand même, donc c'est pas forcément des, des problèmes. Et donc il y, y a ce rapport là qui me semble important. Après, effectivement, la spécificité du nazisme qu'on ne retrouve pas en Italie, qu'on retrouve pas en France, c'est vraiment le côté purement génétique de la chose. Ouais. C'est-à-dire que on a une évolution. Le nazisme s'inspire de ce qui existe ailleurs. Euh, le nazisme se justifie par la politique des pays capitalistes aussi. Par exemple, quand, le nazi... quand les nazis envahissent la Pologne et commencent à maltraiter les populations des pays de l'Est, leur justification, c'est de dire, et ils ont toute légitimité pour le dire, d'une certaine manière, c'est de dire aux Français, aux Anglais, euh, « bah, Regardez ce que vous faites en Afrique. Vous considérez que les populations africaines vous sont inférieures et vous les traitez euh, de façon barbare, bah, nous on fait pareil avec des populations qu'on juge tout aussi inférieures à l'Est. » Et c'est ainsi de suite. En fait, très régulièrement, les nazis utilisent cette argumentation-là du « mais euh, de toute façon, vous faites pareil, nous on va juste un petit peu plus loin euh, ». Les Américains, vous vous séparez les Noirs des Blancs, euh, vous avez eu une société esclavagiste pendant super longtemps, tout ça. Nous, on n'est pas spécialement différents, on fait pareil, euh, on va juste un petit peu plus loin, on est cohérent. Bon, C'est vraiment aussi ce qu'il faut voir dans cette idée, c'est là hein, que le nazisme n'est pas quelque chose qui est apparu de nulle part, c'est que finalement, ça, ça naît d'un contexte, mais ça naît d'un contexte aussi international. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui apparaît en Allemagne parce qu'il y a un système de pensée qui a permis que ça apparaisse à cet endroit-là, mais ça se fonde aussi sur des trucs qui arrivent d'ailleurs. Et d'ailleurs, on a euh, en Afrique du Sud le gouvernement qui apparaît, qui va mettre en place l'apartheid euh, et qui est d'inspiration euh, très clairement nazie, même si bon euh, ils vont revenir un petit peu sur certaines formes. Mais dans le fond, euh, on reste dans cette idée là, hein, très génétique, très les races, etc. qui est quelque chose par exemple qui en France parle pas beaucoup parce qu'en France l'antisémitisme, c'est de la xénophobie, c'est à dire que un juif qui s'est bien intégré, dans l'idéal qui se convertit au catholicisme, euh, bon bah ça n'a pas forcément posé problème à la plupart des antisémites français. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que euh, le nombre de victimes de la Shoah en France est finalement euh, réduit par rapport à d'autres pays en Europe. C'est notamment parce que, autant les Français sont assez antisémites, autant la déportation, ça passe mal, quand même, pour la, la grande majorité. Et ça, c'est quelque chose, alors qu'en Allemagne, nazie, le juif, il peut euh, ne plus pratiquer depuis quatre générations, euh, avoir épousé des catholiques et tout ça ça reste quand même biologiquement quelque chose qui est considéré comme nuisible, et donc l'approche est totalement différente et je pense que ça c'est ouais. vraiment une des grandes particularités du nazisme. Alors de, déjà on a laissé passer plein de dons sans les, <rire> les dire donc je précise euh, ça fait un moment euh, que super enculé <rire> vient de donner 50 euros, euh, Katoun euh, a donné 10 euros, Muriel a donné 150 euros, bordel de merde euh, CVO vient de donner 5 euros Donc merci tout le monde déjà C'est trop cool On a eu plein de gros dons dans ce stream C'est vraiment chouette euh, Merci pour les grévistes Franchement c'est trop bien Et alors pour euh, tout ce que tu viens de dire Il y a un certain nombre de trucs Sur lesquels je voulais ajouter des choses Pour ce qui est du rapport au gène hein, à La génétique et tout ça Il y a un truc euh, qui est intéressant à voir Je ne sais pas à quel point C'est la culture française Qui n'était pas compatible avec ça Ou si c'est vraiment juste du chauvinisme mais il y a un truc qui est assez connu, c'est que euh, la France a mis vachement de temps à accepter les données scientifiques, le darwinisme et la génétique, qui allaient euh, plus ou moins euh, ensemble, parce qu'ils ils voulaient rester accrochés à leur version de l'évolution, qui était la marque, en fait. Et du coup, ça peut en partie expliquer que cette façon de penser, que par exemple, l'eugénisme génisme n'a pas trop été appliqué en France, alors qu'il a été appliqué un peu partout ailleurs, voilà c'est pas forcément qu'on était plus gentil mais c'est peut-être juste du chauvinisme en fait voilà mais bon en tout cas ça, il y a ça, le ça... côté universaliste aussi l'universalisme ouais. français qui en gros euh, si vous venez et que vous faites comme chez vous, et que vous faites comme nous ça va on vous aime bien mais par contre faites comme nous sinon euh, on va vous trouver vraiment bizarre et on va essayer de vous taper sur la bon oui je pense qu'on va commencer à dire ce que bon moi c'est ma définition que j'utilise du clivage gauche droite après tout ce qu'on vous a raconté déjà là je pense que vous allez comprendre un peu pourquoi je dis ça, vu que euh, ça a commencé, genre la gauche c'était le libéralisme au début et puis maintenant il euh, n'y a plus que les anticapitalistes qu'on considère de gauche et tout ça. Vu que ça change beaucoup de contenu euh, au niveau idéologique, c'est compliqué de mettre du contenu idéologique dans la définition de la gauche et de la droite. Et du coup, moi, je me contente du clivage entre, d'un côté, conservateur et réactionnaire, donc les gens qui se réfèrent au passé, soit pour dire « on a toujours fait comme ça, on continue comme ça euh, », parce qu'il faut dire que même quand un régime est en place depuis pas très longtemps, les gens très vite se persuadent que ça a toujours été comme ça. Hein, donc, euh, conservatisme, c'est toujours des références au passé quand même, ou soit carrément des références au passé plus lointain, à se dire « c'était mieux avant, on veut revenir en arrière euh, », voilà. Donc, conservatisme ou réactionnaire pour la droite et progressisme pour définir la gauche, c'est-à-dire le fait qu'on veut des nouvelles choses et après, bah, on va batailler pour savoir quelles nouvelles choses on va vouloir et tout. Euh, bon, ça c'est le truc sur lequel je me base moi. Il me semblait que bon, tu étais un peu sur les, les, les mêmes conceptions, si j'ai pas de bêtises. Euh... Oui, oui, moi, j'adhère <rire> totalement à ta définition. Ça me semble très clair. Et du coup, bah là, par exemple, c'est intéressant pour moi, parce que le fascisme et le nazisme, c'est des choses qu'on m'oppose souvent à me dire « Non, mais euh, le fascisme, le nazisme et tout, ils veulent un monde nouveau qui n'a jamais existé et tout ça. On n'a jamais fait des trucs basés sur la génétique et tout. Et » Sauf me... que c'est ah, faux. C'est <rire> faux dans leur, dans, leur, dans leur doctrine, dans leur texte, en fait. Oui. C'est-à-dire que le nazisme, par exemple, veut revenir à un État fantasmé antérieur. Hein. Oui. C'est tout le, bah le déjà... cœur de leur propos. Déjà, le fait d'avoir comme projet le troisième Reich. Le troisième Reich, ça fait référence au premier et au deuxième. Le premier Reich, c'était le Saint-Empire romain germanique. Voilà, donc clairement, là, il y a une référence. On veut rétablir le Saint-Empire romain germanique en version 3. Quoi, voilà. Pour aller plus loin, par exemple, moi, je vous conseille d'écouter et de lire Johan Chapoutot, qui a beaucoup bossé là-dessus, sur le rapport des nazis à l'Antiquité. Alors, les nazis se revendiquent évidemment des germains. Le problème, c'est que les Germains, Hitler, par exemple, a beaucoup de mal avec les Germains, parce que c'est des mecs, euh, ils vivent dans des cabanes en boue, euh, c'est pas super classe, quand à côté, il y a les Grecs qui ont fait le Parthénon. Donc, Hitler et quelques autres, parce que c'est une théorie qui est vaguement scientifique à l'époque, en tout cas, que défendent des, des universitaires à l'époque, considèrent que, de toute façon, les Grecs, par exemple, c'était des Germains qui sont descendus et qui du coup euh, ont un peu, avec la, la température chaude, ont, ont pu avoir le cerveau qui a un peu mieux marché et tout ça. Et du coup, Hitler est fasciné par les Grecs, le Parthénon, et d'ailleurs ouais. ça les dégoûte totalement quand ils envahissent la Grèce, la Grèce parce qu'ils se rendent compte que les, grands, les Grecs grands, blonds et beaux qu'ils attendaient de voir, bah en fait, c'est pas du tout, ce qu pas du <rire> tout ça qu'ils voient, et du coup ils sont complètement dépités. Et un peu pareil avec les Romains, mais bon, les Romains c'est déjà plus la France, donc ça, ça leur plaît moins, c'est plus marqué occidental. Mais les Grecs, ouais. ils, ils se revendiquent beaucoup de et du coup, il y a ce côté, bah ouais, on va revenir à, à cet ancien monde qui a été détruit par le catholicisme et donc par les Juifs et donc par cette influence-là. Donc il y, y a vraiment ce côté regard vers le passé absolu. Hein. Et même quand on regarde au niveau génétique, ils s'inspirent de nouvelles théories scientifiques, le darwinisme, la génétique et tout ça, bon, en les ayant pas franchement bien compris, hein, mais bon, après, ils sont pas les seuls. Hein, personne n'avait compris à l'époque. <rire> tout, tout le monde, comprenait ça de travers. Mais n'empêche que ils appliquent ces théories-là pour se faire un passé fantasmé auquel revenir, parce que je rappelle la base de la justification de, de toutes les théories raciales des nazis. Les racialistes nazis se basent sur les travaux de Arthur de Gobineau, hein, Cocorico, c'était un français, qui nous expliquait qu'à l'origine, il y avait trois races pures, les blancs, les jaunes et les noirs. Qui était hiérarchisé, hein, bien sûr, avec les blancs tout en haut. Mais c'était bien comme ça. Il fallait qu'il y ait les trois races pures. Et que, en fait, les trois races se sont mises à se mélanger. Et c'est au moment où il y a le métissage qui apparaît que toutes les civilisations s'écroulent à cause du métissage. Et c'est ce, euh, ce qui dégrade la race, en fait, ce qui fait dégénérer les, les races. Et en fait, il y a des croisements entre les jaunes et les blancs, entre les blancs et les noirs, entre les jaunes et les noirs. Mais pourquoi les juifs sont les pires, les sémites en général C'est parce que, selon eux, les juifs, c'est des mélanges de noir, de jaune et de blanc. Donc c'est le pire mélange qui existe, c'est le pire métissage, et c'est pour ça qu'ils sont devenus intrinsèquement mauvais comme race, parce que c'est des mélanges. Et en fait, pourquoi il faudrait, d'après eux, exterminer les juifs Pour retrouver la pureté originale des races. Donc c'est complètement une obsession du passé. Alors c'est un passé qui n'a jamais existé, c'est complètement fantasmé. Mais n'empêche que leur but, même s'ils utilisent des technologies ultra modernes pour exterminer et tout ça, le but c'est de revenir aux trois races originelles pures et naturellement hiérarchisées telles que ça aurait dû toujours rester. Quoi. Donc ça reste là encore une référence au, au passé, même, même si c'est un passé qui n'existe pas. Je suis ah non, je pense <rire> que là, on a bien démontré que les nazis et les fascistes sont euh, de droite, <rire> pour ceux qui en doutaient. <rire> enfin, en tout cas, pour ceux qui partagent notre définition de la gauche et de la droite, du coup. Alors, ben, il nous resterait, si je peux rajouter vite fait, l'écologisme, qui lui-même peut poser des questions sur cette définition du clivage gauche-droite, puisqu'il y a pas mal de gens qui imaginent que l'écologisme, c'est le retour en arrière. Alors je tiens à préciser que l'écologisme, bon déjà c'est des choses qui s'appuient sur des idées nouvelles, ça je viens de dire que ça suffit pas à ce que ce soit nouveau, hein, bien sûr, mais ça s'appuie sur des notions comme euh, le fait que les ressources soient finies, comme euh, la biodiversité, l'écosystème et tout qu'on qu n'avait pas avant, mais surtout leur projet de société à la base il bon, y, a, y a toujours eu un côté retour à la terre, nature sacrée et tout ça, mais ça c'était dans l'idéologie réactionnaire à la base. Je veux dire, Pétain, le retour à la terre, il l'avait déjà. Ce n'est pas ça la nouveauté qu'a apporté l'écologisme. Euh, ce qu'a qu apporté pour moi l'écologisme comme projet politique, et qui pour le coup est un projet de société com complètement nouveau, ce serait une société dans laquelle, pour la première fois de notre histoire, on ne se précipite pas sur toutes les technologies qui nous permettent d'augmenter la production, parce qu'augmenter la production ne serait plus notre unique but, en fait. Et qu'on se dise, eh ben, en fait, il faut aussi essayer de préserver euh, les, le, le, les ressources disponibles, l'écosystème et tout ça. Ça, pour moi, c'est un système entièrement nouveau. Donc, pour moi, ça ne pose pas de problème de classer l'écologisme à gauche, même si, effectivement, il y a une ambiguïté dans le fait que, dans le tas, il y a un certain nombre de gens qui vont être portés... Euh, vers un discours, euh, la nature est sacrée euh, et très essentialiste et tout, qui vont finalement rejoindre un peu les pétanistes Mais moi, j'ai l'impression que quand les gens font ça, bah, très vite, ils s'éloignent de la gauche et puis ils rejoignent en fait, les positions réactionnaires sur d'autres sujets. Parce que dès que tu justifies le refus de certains trucs et tout ça par le culte de la nature, bah, au bout d'un moment, tu vas reprendre les arguments traditionnels de l'extrême droite sur euh, l'homosexualité, c'est pas naturel, euh, voilà ce, ce genre de choses. Et là, bon, ça donne des dérives comme Pierre Rabhi, euh, des choses comme ça... Euh, il me semble que tu en avais parlé dans une de tes vidéos, de toute façon, de cette porosité qu'il peut y avoir entre des idéologies en apparence très éloignées. Oui Bon typiquement l'écologisme euh, ouais parce que enfin moi de toute façon j'ai du mal à concevoir l'écologisme comme une idéologie à part parce que pour moi elle teinte un petit peu tout le reste quoi c'est-à-dire que aujourd'hui il y a très peu de gens qui se qui se revendiquent anti-écologistes euh, tu as quelques tordus qui vont dire ouais nous ça nous fait marrer de péter la planète mais dans, dans les faits tu vois euh, macron va te dire que c'est sa grande préoccupation et ainsi de suite tout le monde va va avoir une idée là-dessus sauf que bon il y en a qui vont avoir une approche technologique du genre on va trouver la baguette magique qui nous permettra de résoudre le problème bon ça ça marchera pas et il y a la proche beaucoup plus euh, bah, sociale finalement hein. l'écologie ne peut pas être détachée à mon sens d'un progrès social bon. mais le souci c'est oui voilà là tu as typiquement cette porosité entre euh, une écologie réactionnaire et les réactionnaires donc euh, à travers pierre Rabhi par exemple mais euh, ce dont tu parlais dans une de tes vidéos par exemple c'est le fait que, pareil, que les, les communistes les plus autoritaires facilement être tenté de débouler vers ensuite des partis de droite très autoritaires en se disant finalement peut-être qu'on a besoin d'un chef qui euh, voilà et ça ça explique peut-être que à gauche euh, certains soient très intéressés par euh, un certain leader charismatique qui n'a pas un programme très très net euh, ni de gauche mais euh, bon quelque chose de nouveau, une solution miracle et qu'on a essayé plein de trucs qui n'ont pas marché, ça peut être tentant d'y aller, quand on a cette approche plutôt autoritaire. Inversement, euh, dans l'anarchisme libertaire, le côté euh, « chacun fait ce qu'il veut » quand il est appliqué un peu trop fortement, et c'est ce qu'on voit parfois dans nos mouvements aussi, ça peut quand même vachement tendre finalement avec la pensée libérale classique euh, et euh, oui. entre certains autonomes finalement pour qui euh, il faut qu'il y ait aucun dieu ni euh, et qu'on respecte pas trop la les limites des autres bon bah ça peut tendre vers du Macron finalement où c'est un peu la même philosophie quoi le coup du euh, bon bah chacun fait ce qu'il veut et puis euh, on s'en sortira comme on veut quoi. Donc ça aussi, c'est des. Je pense que c'est des, des <rire> choses auxquelles il faut faire gaffe parce qu'on l'a vu. Des, on a vu des gens qui au départ étaient des, des fervents euh, anarchistes et puis qui virent justement libéraux, euh, libéraux sales, quoi, libéraux Macron, euh, sans aucune honte, parce qu'il peut y avoir cette porosité-là si on fait pas gaffe. à Pourquoi on adhère à ces idéologies-là aussi, quoi Typiquement, euh, l'autogestion, par exemple, ça peut pas être chacun fait ce qu'il veut. Sinon, ça veut dire que les plus faibles, euh, ils vont se faire marginaliser, logiquement. Et donc là aussi, c'est des, c je pense que c'est des, des garde-fous auxquels il faut penser. Euh, comment faire gaffe à ne pas dériver vers une idéologie totalement opposée sans trop s'en rendre compte au départ. Ouais. Et alors, euh, du coup euh, je, oui, je signale que Sève a donné 150 euros c'est ouf tous les dons énormes qu'on a là. J j même c est, c est plus d'argent que ce que j'en ai sur mon compte quoi. et Super Miku qui a donné 10 euros alors merci euh, tout le monde même les. je, je dis que c'est ouf quand il y a des gros dons mais même les petits dons c'est très bien aussi on a besoin de, de tous les dons donc pour la, la caisse de grève hein, pas pour nous <rire> c'est pas nous qui touchons hein, c'est les grévistes donc là, on en est à 81 457 euros, alors qu'on arrive vers la fin du live. Donc euh, voilà, c'est cool. Du coup, tu parlais de, effectivement, cet épisode, euh, alors que c'est, bon, moi, j'ai une playlist, si vous voulez, sur la page d'accueil de ma chaîne, Classer les idées, ça s'appelle. Il y a plusieurs vidéos sur le clivage gauche-droite, mais il y a aussi une vidéo qui s'appelle La politique par les jeux de rôle, dont est issu euh, ce graphique, sauf que là, il est vraiment simplifié. Et euh, ce que je voulais dire avec ce graphique, quand, quand je le développe vraiment dans cet épisode, c'est effectivement que le clivage gauche-droite, c'est très important, et défini comme on l'a défini là, je pense que ça a toujours une valeur, et l'avantage c'est qu'avec cette définition, on peut garder le, le même concept de gauche et de droite, malgré toutes les évolutions idéologiques, les déplacements de gauche à droite, idéologie au fur et à mesure du temps, ça s'explique très bien avec cette façon de penser, tout en n'ayant pas besoin de rechanger de définition à chaque fois. Alors j'avais dit qu'on parlerait des autres définitions mais on n'aura pas le temps mais voilà, bon, on en discutera une autre fois. Mais par contre du coup ça veut dire que si on se contente de dire que la gauche c'est pour inventer un nouveau monde et que la droite c'est soit on est content du monde tel qu'il est ou on, on se réfère à un monde passé plus ou moins fantasmé, et eh bien ça ne dit rien du contenu idéologique en fait. Et le contenu idéologique c'est aussi des choses importantes sur lesquelles des gens peuvent se définir des fois plus que par rapport à progresser Conservateur. Bon, moi Pour moi, c'est quand même surtout comme ça que les gens se définissent. Et pour les valeurs, c'est plus un truc de spécialistes, de gens qui connaissent plus les idéologies. Euh, je pense que pour la plupart des gens, ils n'ont pas vraiment d'avis sur euh, la démocratie directe ou la dictature du prolétariat ou des choses comme ça. Par contre, savoir s'ils veulent un nouveau monde ou s'ils euh, ils trouvent que c'était mieux avant, ça, je pense que tout le monde a un avis. C'est pour ça que je pense que c'est plus important. Mais n'empêche qu'il y a plein d'autres critères sur lesquels les gens peuvent se définir. Et moi, j'avais proposé du coup ce graphique dans cette version-là. Hop voilà. Donc c'est un graphique en 3D avec trois axes. Un axe égalité-élitisme qui ressemble beaucoup à notre axe gauche-droite, en fait, finalement, quand même, euh, au niveau du placement. Mais du coup, on classe les idéologies sur d'autres axes aussi. Donc, par exemple, le classement liberté-ordre et aussi le classement euh, productivisme-antiproductivisme, avec des bulles qui nous montrent l'étendue euh, des différentes variantes de chaque idéologie. Vous pouvez le modifier comme vous voulez et tout. Je vais vous mettre le lien slash graph 3 d Alors pour info, ce graphique je l'enrichis au fur et à mesure. C'est ma vision des choses, euh, mais vous pouvez tout modifier. Genre là, vous sélectionnez l'écologisme par exemple, si vous trouvez que en fait l'écologisme ils sont plus euh, ils sont plus pour l'ordre, ben voilà, vous les descendez par là, euh, voilà. Vous avez des outils pour vous placer vous-même dedans, pour mettre un graphique sur plutôt deux axes au lieu de trois, sur plein de choses, vous pouvez tout modifier. Enfin, voilà, je vous laisse bidouiller avec ça, c'est rigolo. Et on peut toujours afficher quand même le clivage gauche-droite par-dessus ça, avec donc cette bulle-là, sachant que, bah en définissant, en gros, bah, la droite, c'est les trucs qui ont déjà été appliqués, et la gauche, c'est ce qui reste à appliquer, et voilà. Donc, bon, ça, c'est des propositions pour enrichir un peu le débat, élargir un peu, puisque on a parlé que du clivage gauche jusqu'à maintenant, mais montrer qu'on peut aussi, quand même, complexifier un peu ce, ce genre de classement. Voilà, il est 59. Je ne sais même pas ce qu'il y a après. Je ne sais même pas si a personne. Bah, après, il y a, a de toute façon mes chiottes sur Twitter, euh, je pense, d'ici 5 minutes. Oui, parce que ça, le euh, palier vous a été passé. Parce que le palier a été passé. Donc, euh, merci pour vos dons de fou. Merci Et, euh, aussi, aussi d'ailleurs. Merci Fr pour les 20 euros, merci super chiantose pour les 5 euros, merci Péconin ou PC Onine, je sais pas, <rire> pour les 40 euros. Et pour finir quand même sur une petite remarque parce que je veux revenir à la remarque parfois sur les retraites, là, le fait que comme on se bat pour conserver ah, oui. nos retraites, ce serait de droite du coup. Bah ben non parce que typiquement là ce que Macron veut faire finalement, c'est détricoter un système de retraite pour revenir à quelque chose qui était peut-être déjà d'une certaine façon plus ancienne, c'est-à-dire en oui. gros, euh, on repose sur beaucoup plus des structures privées, des choses... En fait, on détricote quelque chose qui existait déjà. Hein. Mais les systèmes à points et les systèmes par capitalisation ont précédé le système par répartition en France. Hein. Euh, je, je vous avais fait, bah, si vous retrouvez mon précédent stream où je vous ai fait toute l'histoire de la réduction du temps de travail, Enfin, je veux dire, vouloir re refaire partir les gens plus tard à la retraite, les vouloir, euh, vouloir les, les pousser vers un système de capitalisation et tout, ça, c'est ce qu'on a connu dans le passé. Hein. C'est un retour en arrière, euh, ce, que fait, ce que fait Macron. Alors, oui, lui, euh, il appelle ça euh, la modernité, le progrès et tout ça, mais il ne faut pas se faire avoir par ses mots, il hein, ne faut pas le croire sur parole. Est-ce que la, la prochaine personne, du coup, euh, compte débarquer dans le vocal pour euh, nous prévenir ouais, Ah, d'accord Cool. Les prochaines personnes, d'ailleurs. On est là Les depuis personnes. un moment, en fait, mais on ne pouvait pas s'empêcher de vous écouter. Hein <rire> C'est clair. <rire> Avec le truc, quand il est devenu en 3D, on avait. Oh, waouh wow <rire> Tiens Pour vous pour, pour faire un peu. Ah, mince oui, normalement, voilà, il peut tourner tout seul aussi pour vous donner une idée. Euh, oui, au fait, petite info aussi, euh, j'ai une série de vidéos qui s'appelle euh, « Esprit de parti » où j'essaie de, de faire un tuto pour euh, identifier l'idéologie politique des différentes organisations politiques. Euh, et à chaque fois que je fais un épisode où je parle d'un certain nombre d'organisations, je les rajoute sur le graphique. Donc là, <rire> euh, pour l'instant... J'avais fait un épisode sur les anarchistes qui sont là. L'épisode sur le Trotsky n'est pas encore sorti, mais il va sortir. C'est pour ça qu'il y a les partis trotskistes. Que... Enfin, J'avais fait les réactionnaires et les bonapartistes, c'est aussi un épisode qui va arriver. Avec, quand même, pour faire plaisir à tout le monde, puisqu'on en parle depuis le début dans le chat, il y a l'UPR dans le tas. Hein. Donc voilà, <rire> ça va parler de l'UPR. Euh, bon, pour l'instant, il n'y a que des petits partis, mais je vais parler des gros partis après. Pardon, tu allais dire un truc je, Ouais, tu fais que les parties ou tu vas essayer de mettre le recond du stream <rire> Ah bah ça, ouais, ça va être compliqué, je pense que ça va être une grosse bulle, parce qu'il y a quand même pas mal de, de façons de penser de gauche différentes. Donc euh, voilà. Bon alors du coup, c'est quoi votre live euh, auquel je vais passer la main dans quelques secondes Eh bien nous, ce sera sur l'activisme, sur les pirates informatiques et comment ils peuvent, euh, ou pas, euh, prendre part au mouvement, tout en jouant à un jeu de piratage informatique. Ah bah, c'est parfait ça. C'est méta. Ouais, c'est <rire> Bon, bah, du coup, euh, je vous fais le compte à rebours et puis on transmet. Merci, euh, merci tout le monde, euh, au revoir, c'était super cool d'échanger avec vous. Allez, 3, 2, 1, on arrête.